Et bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je baisse un peu le son. Bonsoir Nagual. Bonsoir Nagual. J'espère que tu vas bien. Euh... Bonsoir Brignayan. Bonsoir. Alors attendez, attendez, parce qu'il faut shot-out Brignayan. Euh, allez voir ses streams. Euh... Ah t'as fait un stream cuisine et politique, j'ai l'impression. Oh. <rire> J'espère que ça s'est bien passé en tout cas. Euh, Peut-être que euh, vous pouvez balancer euh, pour commencer les liens euh, de, des articles avec des trigger warning du jour, c'est-à-dire euh, l'article de Mediapart, entre autres, parce que je n'ai rien préparé pour pouvoir faire euh, tourner le truc. Euh, mais voilà, trigger warning euh, violence sexuelle et psychologique, je pense que c'est nécessaire. Mmh. Voilà. Et, euh, et du coup, si vous avez euh, les liens, euh, n'hésitez pas. Euh, sinon, je dirais les chercher. Voilà. Euh, Es-tu prête Tout à fait. Prête, prête comme jamais. C'est chaud à lire, ouais. Ouais, ouais. bah... Il euh, y a ouais des ouais personnes ouais. qui l'ont lu en live, si vous, avez, si vous voulez aller voir, on se laisse la nuit. Et Nathalie. Et il y a eu l'émission aussi... Euh... L'émission de Mediapart, ouais, à l'air libre. Si vous voulez voir juste la vidéo, n'hésitez pas à balancer les liens si vous avez. Euh, du coup, euh, du coup, du coup, du coup... Merci, Négoire. Eh bien, donc, on est jeudi soir, il est 21h41, nous sommes un peu en retard parce que euh, il fait chaud et que euh, la vie est compliquée en ce moment, euh, donc euh, on a pris du retard, hein, voilà, mais on est là. Et donc, on est là pour euh, l'épisode 37 de Chronologie des femmes artistes, saison 2. Euh, on est là pour vous parler de parcours de femmes artistes, vous faire découvrir euh, des œuvres et des parcours, euh, voilà, comme je viens de le dire, euh, à travers le, le temps euh, et l'espace géographique, euh, en suivant une, une chronologie qui part de euh, moins 200 avant Jésus-Christ et qui se termine en 1960, euh, 1982 euh, de manière très précise. Euh, D'ailleurs, euh, 31 décembre, 1982 à 23h59. On a décidé la semaine dernière de faire cette précision si jamais euh, si jamais il y avait euh, un parcours. Mmh. <rire> voilà. Euh, donc on vous parle ici de femmes euh, artistes donc, de cette période qui ont des pratiques qui se, euh, qui sont répertoriées euh, sous ce qu'on appelle les arts visuels. Euh, donc, euh, la peinture, la photographie, euh, la sculpture, euh, la broderie, euh, que sais-je, plein de choses, le dessin. Euh, et donc, c'est des choses qu'on peut vous transmettre par l'image. Donc, comme vous l'avez compris, on essaye d'éviter euh, euh, des pratiques qui seraient liées, par exemple, uniquement à la vidéo ou euh, au cinéma. Ou, au théâtre, enfin des choses qu'on pourrait avoir que de manière capturée et qu'on qu qu ne pourrait pas ni vraiment commenter euh, euh, ni détailler. Donc voilà, c'est un peu le prisme qu'on a choisi. Et donc, euh, ces femmes artistes, on va lire leur page Wikipédia, euh, et à travers les pages Wikipédia, essayer de trouver euh, la date de première monstration, qui est donc la première fois que euh, le travail de cet artiste va être vu par un public euh, large, on va dire. Par public large, on peut inclure très bien une exposition, comme euh, par exemple, euh, une commande pour une église, une place publique, euh, une édition de timbres, on a déjà eu ça aussi, euh, des illustrations dans des, dans des livres, euh, puisqu'on considère que euh, de fait ce sera vu par plus de personnes, par un cercle de personnes assez large. Euh, voilà, et donc c'est cette date qui est reprise dans la frise que vous avez au-dessus. Euh, et donc voilà, donc c'est normal que euh, ce soit pas euh, ni l'année de naissance ni l'année de mort que vous retrouviez dans cette frise, mais plutôt une année où on considère que l'artiste a été euh, euh, en activité. Enfin, en tout cas, euh, ses contemporains et contemporaines pouvaient voir son travail, euh, discuter avec elle, euh, les inviter. Enfin, c'est un peu ça, quoi. Mmh. Le moment où elles étaient actives. Euh, voilà. Je te laisse parler des, ou, des outils. Oui, bah alors du coup, on a le Framapad, si vous voulez avoir accès à tout ce qu'on a fait déjà pour l'instant. Euh, dans le Framapad, c'est rangé par épisodes qui sont archivés sur YouTube. Donc si vous voulez, euh, la chaîne YouTube directement, c'est pas là. Mais euh, dans l'idée, c'est euh, qu'il euh, y a l'épisode, le nom. Euh, depuis peu, on rajoute la date, mais on va mettre à jour l'ensemble de la chronologie. Mais vous vous doutez que ça prend un peu de temps de re-regarder les archives pour pouvoir faire en sorte de tout mettre à jour, etc., pour que ce soit utilisable par la suite. Il euh, y, y a un lien direct avec l'épisode, euh, si vous cherchez par nom, par exemple. Euh, dans cet épisode-là, vous allez tomber sur, du coup... Euh ah mais t'es pas obligé de suivre la chaîne sur Youtube, hein. c'est principalement une chaîne d'archives et... <rire> Mais euh, oui, merci Bréganiane Alors euh, si tu t'abonnes maintenant, apparemment il y a peut-être un truc qui va se déclencher sur l'affichage, la mais je sais pas exactement d'où ça vient, donc euh... <rire> ah. <rire> voilà. Euh, si t'as pas envie de, de, de, tabou, je... de tabou avec un compte que tu n'as pas partagé publiquement, n'hésite pas à ne pas le faire tout de suite, <rire> parce que je ne sais pas d'où ça vient. Et euh, donc ça doit être streamlabs parce que j'ai utilisé tellement de bots que là il y en a un qui doit être, qui doit être en, en lurk, en scred. Euh, et le truc c'est, voilà, donc dans, le, dans les, les, la chaîne YouTube, donc en fait il y a l'épisode et c'est découpé par, par, par artistes, etc. Euh, et du coup l'idée c'est que le, vous allez tomber sur le temps, le moment où on en parle. Euh, vous pouvez aussi, bien sûr, nous en dire euh, du mal, hein, on a peut-être mal parlé, mais euh, en général, on lit la page Wikipédia, donc c'est pas incroyable, hein, on, on rajoute pas grand-chose, euh, et derrière, après, on trouve la date, si on la trouve, et on la met euh, du coup sur la frise, que vous avez là. Euh, si vous voulez euh, garder un peu de données, euh, de data, euh, comme on dit, il euh, y a Twitter qui permet de faire la version texte, ce qui est plutôt pas mal si vous voulez avoir accès juste à qui on fait au jour le jour et que vous n'êtes pas là, etc. Et que vous êtes dans les transports, vous n'avez plus de connexion, ce genre de truc là. Au moins, vous savez, et vous savez où on en est, si vous voulez lire en même temps, etc. Si vous trouvez des choses que nous, on n'a pas trouvé sur le moment, mais que voilà, n'hésitez pas. Il euh, y a quoi d'autre aussi qu'on a Il qu bah, y a le Discord, mais ça, le Discord, il va être actif d'ici peu, parce que c'est la fin de Chronologie des femmes artistes, dans pas trop longtemps, de la saison 2 au moins. Euh, du coup, dans pas trop longtemps. On avait dit la semaine prochaine, euh, voire la, dans deux semaines. Ouais, ouais, donc ouais, maximum, on, en, on, euh, on finit début juillet, quoi. Un maximum, c'est ça. Minimum, demain. <rire> voilà. <rire> non, bah, que <rire> on va dire qu'on... On se garde ouais, la semaine prochaine pour, pour faire un live un peu comme d'hab et la, la, le 7, euh, on verra. <rire> oh, Farid de Musset, bonjour Farid de Musset. Bonjour, euh, euh... Très joli nom, je l'ai déjà vu dans des chats, bienvenue. Merci. Euh, du coup, ouais, Briganian, n'hésite pas, euh, de toute façon ça va rester. Le but c'est que ça soit une chaîne d'archives. Le... Euh, L'idée du, euh, du truc, euh, c'est justement de pouvoir euh, faire en sorte que ce soit utilisable après, parce que nous on fait de cette manière là, mais vous pouvez le réutiliser, ré refaire des chronologies si vous avez envie de faire avec d'autres euh, biais. Euh, nous on a les nôtres, et je vous ouais. les remets, hein, euh, c'est aussi des biais qui sont fermés, hein, c'est le problème. On fera... Nous on appelait ça des biais, mais en vrai c'est pas vraiment des biais, hein. ouais, c'est un, un, hein. un champ de recherche les, choix, euh, entre oui. guillemets. Euh, L'idée c'est euh, de faire ça et donc du coup comme je disais il y a le discord qui va s'ouvrir euh, et qui est déjà ouvert mais euh, si vous voulez checker sur discord euh, on a un endroit qui permet de trouver, enfin euh, de faire des trouvailles pendant les vacances entre guillemets pour, pour euh, les vacances que nous on va avoir entre les saisons hein, voilà euh, c'est à dire de faire du repos plutôt que de faire euh, hebdomadaire et, euh, et l'idée, c'est que, voilà, si vous voulez nous donner des informations, euh, des choses, euh, par exemple, des euh, trucs, on, on balance souvent des liens, par exemple, de livres, euh, qu'on a trouvés dans une page, et on se dit, ouais, ça peut être intéressant à lire, on le balance à l'arrache, je vais pas vous mentir, hein, on le balance à l'arrache dans, dans le Discord, dans l'onglet discussion de chronologie, et en fait, euh, on ne fait pas forcément tout le temps directement la recherche, et on, on attend le moment où... On, où on aura la possibilité, donc le temps, de le faire. Euh, c'est remettre à plus tard, comme on dit. Et, euh, et du coup, l'idée, c'est... Euh, sinon, il y a l'onglet trouvailles. Si vous, voulez, euh, si vous avez trouvé des gens, euh, n'importe quoi, des photos... Euh... Ah, tu as, encore... as... as encore fait strike euh... <rire> je, je ne vois plus les choses, hein, Nagual. Fais attention. Hein. Euh... Et du coup, l'idée, c'est... Euh... Euh l'idée du, du, du truc c'est que dans les trouvailles vous pouvez balancer ce que vous voulez mais vous pouvez faire dans le chat directement en live mais si vous n'êtes pas avec nous dans le live bien entendu le le le, le, le discord est toujours ouvert euh, pour l'instant en tout cas bon bref ça c'était long oui c'est long ouais, j'ai un peu chaud je pense que c'est à cause de ça aussi ouais, ouais, ouais. Euh, si ça vous dit, on commence. Hein, je pense que ouais. motivé. Bah oui, oui. On va checker les onglets d'abord pour savoir à peu près. Ah euh, oui, ça euh, c'est euh, le suspense. Quelle sauce on se mange Je pense qu'on en est à 83, je pense. 83 de reste Ouais. On n'en a pas ouvert beaucoup euh, la semaine dernière. C'est possible. Ouais, oui, parce que comme on va de page en page, Wikipédia, ça arrive que quand on ouvre une page Wikipédia et qu'on la lise, on trouve d'autres femmes artistes qu'on ouvre et qu'on archive dans euh, les petits onglets qu'on va vous montrer et donc c'est un peu infini. Euh... Voilà. Mais on arrive à, normalement à baisser un tout petit peu au fur et à mesure. Mmh. Euh, je, je, pense je sais pas pourquoi, je, favoris, je, je pense... toujours ouvrir les favoris, je sais pas pourquoi. Euh, L'idée du, du truc, c'est, n'oubliez pas hein, que euh, euh, là, par exemple, on va se mettre en mode lecture, donc il euh, faut que ce soit un peu cool euh, aussi. Regarde combien il en reste aussi en faisant Oui, c'est ça que je vais faire ça. Euh, 85. Ah, tu vois 83, 85... <rire> Euh, et du coup, ouais, vous pouvez tout à fait être en lurk, vous pouvez aller voir euh, d'autres personnes, bien entendu, hein, nous on fait de la lecture tranquille, hein, et, euh, et euh, je sais plus ce que je voulais dire, je suis perdu, je suis perdu, euh, je sais pas, 85, ouais. On a 85, et ben, nous n'avançons pas, hein, au début, <rire> <rire> il y en 99, il y a à peu près 3 mois, il y en avait 99. tu veux que je la traduise, peut-être Ouais. Donc, euh... oui, bah après, il n'y a pas besoin de vérifier si on les a déjà vus ou pas. Tu te souviens de ce que j'ai je... fait Non, mais je vais vérifier. Euh, oui, oui, oui, non, mais t'inquiète, celles-ci, je ne sais pas. Fait. Because euh, je me suis éclipsé la semaine dernière. Je oui. m'éclipse euh, en ce moment. Euh, je disparais. Euh, ouais, et euh, c'est le, le repos nécessaire. Hein, je vous le précise. Euh, on, on, pri on privilégie le repos, je pense. C'est mieux. Mmh. <rire> bah, disons que après, j'arrive plus à lire, donc c'est un peu compliqué. Et oui du coup n'hésite pas, si je le répète encore une fois Et n'hésite pas oui. si tu veux passer la main Oui, très bien Alors je vais euh, tout de suite alors, Mettre le Channels On va pouvoir mettre le point d'exclamation Artiste qui va être mis en place dans pas longtemps et, euh, et Twitter qui sera mis à jour du coup comme je disais co enfin, Quotidiennement, au moment où on le fait Donc ça va être premier artiste, deuxième artiste Comme d'habitude, euh, voilà Je peux commencer Je vois, il y a des noms en bas déjà. Alors, euh, donc, premier artiste pour ce soir, Janet Möller. Moller. Ah non, il y a un tréma sur le haut, donc Möller. Janet Möller, née euh, Olmund, euh, elle est née donc le 5 janvier 1825 et est morte le 25 mars, mars 1872. Et c'était donc une peintre suédoise. Möller est née à Stockholm, en Suède. Elle était la fille du marchand Nils Holmund Holm Lund. Et de euh, Johanna Helena Torslow. En 1849, elle est devenue l'une des quatre femmes acceptées comme étudiantes à l'Académie royale suédoise des arts de Stockholm. Les trois autres étant euh, Lea Al Alborn, ah Lea okay. euh, Alborn, Agnès euh, Burgesson et Amalia Lindegren. Euh, il me semble que Amalia Lindegren, on l'a peut-être déjà vue, mais euh, je te laisse prendre les noms puis si tu regardes. Euh... Oui, je prends les noms. Voilà. voilà. Alors, entre 1851 et 1854, elle est l'élève du peintre de genre Vautier à Paris. De retour à Stockholm, elle fonde et gère un studio d'art pour étudiantes. À partir de 1858, elle passe son temps partagé entre la... elle passe son temps donc entre la Suède et Düsseldorf. Euh, donc en Allemagne. Et je vais te demander de euh, avancer. Merci. Janet Müller a été qualifiée de peintre de genre. Ses œuvres les plus connues incluent Shakespeare in uh, Studer Camaré, donc Shakespeare dans sa chambre, euh, Les euh, Anne de Munch, moine lisant, Munk euh, désolé, je ne parle pas du tout suédois, donc je ne sais pas comment on prononce. Couturière endormie à son travail et... Euh, méditation et Flikasomatharons, fille nourrissant des poules. Janet Muller était agrégée de l'Académie royale suédoise des arts à partir de 1861. Euh, ensuite, on a un passage sur sa vie privée. Elle épouse un peintre, elle a un fils, elle a une fille... Euh, et elle est décédée en 1872. Eh c'est une page Wikipédia euh, où il manque plein de choses. Mmh, c'est un peu... Ouais. Est-ce que tu est veux qu'on aille voir succès. du côté, de la Suède du coup de, de Wikipédia En tout cas, ouais, on, a jamais, ça, on, on l'a on a jamais fait. Hein, comme ouais. artiste, ça, c'est la traduction donc, ouais. anglaise, donc de toute façon, on n'a pas plus de... Donc, si euh... tu veux, on y va. Ouais, on peut essayer de voir s'il y a plus de choses, ouais. Alors, je reviens vite fait euh, ici, accéder à l'origine, tata. et language, qu'est-ce qu'il y a Svenska Svenska, oui. Ah, c'est encore pire. Non, ça ne va pas Svenska, alors. Euh, SV, c'est pas ça SV, ça c'est. Qu'est-ce -ce qu qu qu'ils disent Parce qu'il part de 1861 et de 1858. T'as eu, eu ces dates-là tout à l'heure Ouais, ouais, Ok. On revient en arrière vite fait. Euh, ça, ça doit être le. Pologne Non, c'est pas Pologne, ça. Non, ça doit être. Bon, c'est pareil, c'est le même type de page. Ok. En euh... oh, Dutch En oh, Dutch Dutch, ouais. ah, mieux. Il y a ses travaux, il y a ses œuvres, littérature. Est-ce qu'on a d'autres choses euh, Du d'or. Alors, euh, donc elle va apprendre. Tu veux que je traduise peut-être Attends, je regarde. Ok, je vais laisse faire. Euh... Ils parlent de leur fils. Euh... Il, passe, il parle de Einer Ausstellung des Kunstverein für machin, donc ça c'est. parle d'une exposition là. Tu veux que je mette en, du contrat donc, hein Ouais, parce que je pense que le deuxième paragraphe il parle de. Ausstellung ça veut dire exposition, donc. Euh... Ah, et quest faut pas faire, hein, franchement euh... Et traduire du. Ouais du coup on va revenir là. Euh, voilà. Alors dans le milieu des peintres de Düsseldorf. Attends je zoome d'abord. Euh, dans le milieu de peintres de Düsseldorf qui comprenait une colonie, un ensemble, je pense, d'artistes scandinaves, elle rencontre le peintre norvégien Nils Borgen Möller, qu'elle épouse en 1860, le couple, eut plusieurs enfants, dont le fils, etc., qui étudia à l'Académie des Arts de art Düsseldorf, où il devient finalement peintre paysagiste. Et en 1887, lors d'une exposition du Kuntzerheim, Westfany a fait ses débuts. Ah oui, mais là, il parle du fils. Ouais, a, uh, ah, Et de sa fille, aussi. Il y a un studio pour la formation des étudiants en Ouais, art. ouais, mais bon, c'est pas... Pas ah, nul. Euh, bah Du coup, ça risque d'être... Parce qu'il y a des œuvres. Il y a hein. sa sœur aussi, Joséphine Almund, qui était peintre paysagiste. Ouais, je vais prendre tous les noms, parce que là, c'est mal parti. Aïe, hein. aïe, aïe, aïe, aïe. Ouais, il y a des oeuvres en 1853. Euh... Berlin, exposition d'art académique, art. Ah. Ah. Alors, le premier, Griffson Palace, salle d'audience royale avec des portraits du dernier roi Karl XV, sa femme Louise et sa fille, 1854. Reine Christina et Axel Machin, la consigne exposée Berlin, Académie d'art, exposition d'art académique, 1864. Euh, exposition d'art et de l'exposition universelle de 67. Ben, si, hein, là, euh, c'est. A priori, euh, exposition d'art académique de 64 à Berlin. Euh... Je pense que ça, c'est. C'est une exposition. Après, celui d'avant, 1858, musée, na... musée national suédois, il parle pas d'une exposition. Ça peut être une acquisition. Euh, Est-ce qu'on pourrait vérifier Exposition d'Art Académique de 1864 avec son nom sur Internet euh, global On est parti dans des recherches sans fin. Je sais pas pourquoi des fois on le fait et des fois on le fait pas. Parce qu'il y a des moments où c'est nécessaire et d'autres moments non. Hum. Euh, quand on fait de la recherche un peu plus poussif euh, sur les trucs... Euh... Euh... Ouais... Parce qu'en fait, là, le truc, c'est qu'on est en France, donc du coup, euh, faudrait peut-être prendre le nom en version non traduite, quoi. Tu vois l'exposition d'art académique, là. Ouais, on ouais, va essayer de voir, du la coup, c'est consigne... la page d'origine. Attends, je prends vais prendre... <rire> Euh, tu veux que je prenne la, ouais, mais la page d'origine, c'est la version allemande Non, là. oui, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est ce que tu as du coup. Ouais. Ah, Jeannette Müller. Oui. Ok. Ça, c'est wiki, wiki, wiki. Ouais, c'est des copies de la page. Ok. Après, une exposition académique, euh, ça ne dit pas. De quelle académie Oui, mais c'est oui. une expo. Hum. Et il n'y a pas de référence en plus sur le... la page Wikipédia, il n'y a pas d'annexe. Euh... Bah... Non, parce que c'est dans les œuvres, donc.. Euh... Littérature, lien web, archives de l'état de Rhénanie. Euh... Liste d'étudiants. Euh. Jonah Castle, Fishing Généalogique. Par exemple, moi je, je, je, je trouve bon, ça je très bizarre d'utiliser ça comme source. C'est clair. Euh, je trouve que c'est pas peut-être bon. à faire. Moi je propose qu'on mette 1864 parce que c'était quand même écrit un peu clairement. Ouais, mais par exemple, en fait c'est ça, il faudrait que tu expliques aussi pourquoi tu m'as mis 1853. Et ah, je parce qu'il qu n'y a pas écrit, c'est juste une œuvre ça. Je pense que... par exemple, 1864, il faudrait. Euh... C'est juste, euh, ouais, juste après, euh, bah, de ce, ce qu'on sait en tout cas, qu'elle euh, qu ait eu des enfants et euh, c'est à l'Académie des beaux arts du Düsseldorf peut-être que c'est ça qu'il faut chercher tu vois parce que du coup elle a eu, elle a eu à Düsseldorf, euh, j'imagine, le, le truc de l'Académie Oui mais c'était à Berlin, euh, l'exposition euh, machin Oui mais on n'avait pas Düsseldorf dans le nom On n'a pas précisé, tu vois, dans notre recherche C'est pas... Berlin du coup, si tu veux préciser Ah c'est Berlin Oui Ok Là, il n'y avait pas écrit... C'est pour ça que je, je disais il n'y avait pas écrit Berlin. Ah oui, parce qu'il y a marqué Berlin. Berlin. Vas-y, on rajoute. Je n'ai pas vu. Qu'est-ce que... Le chat dort. Le chat essaye de dormir. Je sais pas pourquoi il a décidé de se ramener plus tôt. plus près Dormir par terre, sur le sol Non, non, non, sur, euh, sur du... Euh, comment ça s'appelle des lettres de. Pas pareil. Vrai. Okay. Euh, bref. Bon, du coup, 1864, parce que 1853, c'est sa première œuvre, entre guillemets. C'est si une on peut sélection d'œuvres, c'est des œuvres, et après, il a écrit donc. Il euh, y a écrit la consigne exposée, Berlin, exposition, machin. Donc, peu, euh... oui, là, donc on peut. Oui, c'est de la donc On pourrait mettre ça. Bon, vas-y, on y va. On ne tergiversons pas trop, c'est un peu. Euh... C'est moins clair que d'habitude, hein, je trouve, hein, quand même, qu'une exposition. Oui. Je, je, dis, euh, je dis les termes. Je hein. que euh, ça, ça nécessite peut-être plus de recherche. Hein. 1864, c'est là. Hein. En espérant qu'il y ait cette date, merci. Et Sœur Morisot mm. au pif hein. ça se voit que de, de, de moins en moins je fais attention à l'écran non ah bon ça va, c'est rassurant voilà ok et on va essayer de voir à mon avis on va pas être très chanceux sur le, les œuvres à, à voir mais bon attendez je vais prendre quand même son haut euh, barré là parce que je comprends pas pourquoi il n'y est pas sur, euh, sur la commande déjà bah, c'est un signe qui est pas euh, dans toutes les typos. ouais je sais mais euh, sur celle web normalement ça devrait marcher ah, oui. et sur la celle-ci je sais que il y est donc je vais juste faire un truc j'ai appuyé sur un mauvais truc je pense pas... je, vais... je vais faire comme ça euh, hop, je vais juste vérifier parce que je suis pas sûr d'avoir envoyé le tweet Juste que j'étais sur les recherches à côté C'était des femmes artistes qu'on n'avait pas trouvé mais qui sont dans les onglets Enfin qu'on avait trouvé mais qui sont dans les onglets D'accord, euh, voilà. très bien Très bien, très bien Tac, tac, tac, donc du coup on va avoir un groupe de euh, suédois je pense par, par la suite Et oui je ne l'avais pas envoyé du coup Pic, pic j'avais fait la commande, mais pas le, pas le, la suite quoi. C'est toujours dur hein, de faire les choses enchaînées. Nos soucis. Voilà. Donc là normalement c'est bon. On va regarder les œuvres. On va tenter de regarder. Parce que... Oui, parce que c'est vrai que là ça, ça peut être compliqué. Peut-être qu'on pourrait chercher par le nom en entier en même temps. Je suis en train de me dire, mais. Aïe aïe aïe ouille, ouille, ouille. <rire> Nous n'avons rien du tout On ouais, a même pas de portrait à part celle-ci Et celle-ci qui est de euh, du coup euh, My Heritage j'imagine mais qui a été euh, mis sur le Jenny aussi euh, C'est pas incroyable Et si donc. tu cherches juste avec Jeannette Moller Ou avec, euh, tu vois, avec un seul de ses blazes Attends, il y avait un truc là en haut. Ça là hein. Non. Ça là. C'est Wikimedia commence. On... Ah, mais du coup, il y avait euh, un lien. Ouais, mais peut-être pas, pas, que... euh, pas celui On va pas regarder. Donc, c'est pas celui-ci de toute façon. Celui-là. Je les enlève en passant. Ah, Est-ce que c'est ah, vraiment, est hein est -ce <rire> est vraiment elle C'est super zoomé. Est-ce c'est vraiment elle euh... Elle a fait. Il y a marqué quoi File information, artiste, ouais, Jeannette Moller. Alors attends, on va cliquer sur Wikimedia Commons, peut-être qu'il y en a plus. Mais attends, on est revenu ici, mais il n'y a pas de lien Wikimedia Commons. C'est intéressant comme histoire. Et là, on a plus de, de langues. Non, il y avait ça, tout à l'heure aussi. Euh... Ok. Bon bah du coup on a que celle-ci. Hein. Et ça c'est du coup euh, l'intérieur, euh, je sais pas quoi. J'arrive pas à traduire, portrait de Carl 15. Ouais c'est portrait de courbe quoi. Hein. C'est ça. Donc il euh, y a un enfant, on peut pas le voir, on le voit de profil mais on il imagine y a que. y <rire> <rire> Comme, de, comme, comme la plupart des enfants dans les portraits, c'est c'est pas le plus joisse. Ok. Le plafond, il est bizarre hein, de l'or... Leur... Ouais, mais tu sais, quand tu as de l'argent, et que tu et que as de l'or spécifiquement, pour éviter que les gens la, le touchent, le, le, le, touche, le piquent ou quoi que ce soit, le mieux, c'est je pense, de l'accrocher sur le plafond. Oui, mais du coup, c'est quoi C'est des, des, des, des, du bois Des lattes non, de bois avec du... du c'est juste de des, du minerai de, de l'or. Salut Clamenu c'est juste du minerai d'or, tu vois, que as, et, tu, et tu le balances au plafond comme les crêpes, coup. <rire> et, euh, et comme ça, personne n'y touche. Non, mais en vrai, c'est quoi Mais je sais pas. <rire> Est-ce est que quelqu'un dans le chat a, a, a, sait pourquoi on... Ça doit être sûrement en Suède, ou je sais pas, là où il y avait Karl XV, ouais. en 1826, là. Euh, comme... Qu'est-ce que c'est, cette construction de, de murs, de plafond là, avec des... des des crêpes euh, en or euh, lancées au plafond. Voilà, c'est une question très précise, bien sûr, mais on aime euh, mais moi, la je précision. Dis, du, du moi, je te dis, je système. pense que c'est clairement pour montrer, tu vois, genre, la thune, parce que, tu vois, à notre époque, on va dire c'est des lumières. Ouais. Mais en vrai, euh, la lumière, elle est en train de pendre du mur. Ouais, c'est un super beau chandelier avec un, avec un beau... Euh, alors, je sais pas si j'aimerais l'aimerais, hein, par contre. Non, mais non plus, mais euh, un, un espèce de truc, on va dire, c'est du velours là qui fait pendre. Ah, ouais, c'est spé, hein. Bon, au sol, c'est du parquet, quoi. Mais, mais c'est pareil, tu vois, l'importance le, le, du rouge dans le, dans le mobilier, je trouve ça assez ouais. intéressant aussi. Et d'ailleurs, le les quoi. tableaux sont suspendus par des trucs rouges aussi. Des simèses de municipalités qu'on nous pouvons <rire> voir, d'ailleurs. Vous voyez la simèses de municipalité mais qui doit être dans la même matière que le truc qui tient le lustre. Du coup, c'est quand même compliqué. Si c'est tout du tissu, c'est spé. D'ailleurs, je soupçonne que ce portrait-là, là, justement spécifiquement, c'est un portrait d'un loup-garou. J'avoue. T'as vu On dirait trop. Ok. Bon, bah voilà, on s'est bien amusé avec ce portrait de courant. Merci. Non, vous n'êtes pas les Jeannette Moumeleur que nous cherchons. Bon, euh, bienvenue, hein, Clem Lelieu, hein, on est, on est en, plein, euh, en pleine galère déjà. Bon, non, on n'est pas en pleine galère, euh. quel... effectivement une atmosphère. Atmosphère, atmosphère. <rire> c'était pas le même, enfin euh, je sais pas si dans les euh, royautés euh, françaises c'était aussi rouge et aussi or et aussi bah ça dépend... euh, velours. Ça dépend de quel régime, je pense, déjà, ouais. Et, euh, et après ouais il y a l'histoire de qu'est-ce que tu mets en avant par exemple. Parce que si tu mets. Euh, parce que en vrai on focalise par exemple sur le 14 mais parce que euh, c'était le, le grand DA euh, de, <rire> le, le grand DA de, de, ouais. de Versailles. C'est vrai qu'il y a des intérêts un peu chargés des fois quand même dans les châteaux ah ouais, et Je suis désolé mais. Un style certain ah, oui. euh, à base de tentures euh, ah, sur là, les murs et... tu te poses des questions quand même hein, parce que quand, es, quand tu te focalises sur l'idée de, de, de tuer le soleil du monde est-ce qu'il n'y a pas un peu trop d'or quand même ouais. tu vois et après ah, en tu même peux temps, regarder euh... aussi tu vois, par exemple, les cours euh, russes où c'est très blanc blanc euh, doré ouais et Mais après, je pense qu'en qu euh, en fait ils avaient beaucoup des atmosphères euh feutrés, parce qu'en vrai, ils devaient cailler leur race en hiver, donc, euh, oui, ça sûr. comme il y avait moins le réchauffement climatique, je pense qu'ils avaient moins chaud l'été. Ah bon Tu crois Ils devaient <rire> faire quoi 12 lait, euh, <rire> un été, Un été à 18, wow. c'était fou. Et en hiver, il faisait moins 40. C'était ça, avant le réchauffement climatique, c'était... Non, moins vin. ils faisaient moins -20 l'hiver, ils avaient des cheminées et des tentures au mur, ça va. Et des, des loups-garous, moment qui étaient en ouais. En même temps, en Suède, je pense qu'il faisait plus froid. Mais... C'est si, mais, si. <rire> mais bon. Sans Bref, doute, sans doute, sans doute. trêve de galéjade. Euh, deuxième artiste que nous allons découvrir, et nous allons voir si nous galérons autant que la première. Euh, elle s'appelle Agnès Burgeson de son nom Agneta, euh, dit Agnès Frederica Borgeson, née le 1er mars 1827 à euh, Uppsala, en Suède, et morte le 26 janvier 1900 à Alassio, en Italie. Euh, C'était donc une artiste peintre suédoise qui a été membre de l'Académie royale des arts en 1872. Euh, C'était quoi la blague Pergolé. Parce que la Brigadienne qui, qui nous dit Je suis de retour, j'ai été invoqué par le réchauffement climatique. Ah, ouais, bah oui. Et, et du coup, Clem Lelu qui euh, lurque, bien entendu, pour le rapage de carottes. Ben, bon rapage de carottes. Allez, ah, bonsoir, petit cancanou Oui, bonsoir, petit cancanou. tu pensais qu'on avait abandonné le stream Et non, on est là. Euh, allez voir, petit cancan euh, qui, euh, qui s'est perdu dans Outer Wilds mardi. Euh, on approche de la fin, c'est beau. C'est bon. Je commence à comprendre le, le lore. <rire> euh, Peut-on avancer euh, dans la page ça, ça va. On a chaud, mais ça va. Oui, j'approche dans la page. Alors, donc, Agnès Borgeson... Oui, mais là, tu vas me créer dessus si tu n'avances que jusque-là. Non, non, non, c'est bon, peut-être. Le... Ok. Agnès Borgeson est la fille de l'écrivain euh, Johan Borgeson et de frédérica Gustava Fock. En 1849, avec Amalia euh, Lindegren, donc, que nous avons en attente dans les, euh, les onglets, a priori, et de... Euh, non, pardon, euh, Jeannette Muller, que nous venons de découvrir, et Léa Frederica Alborn, Al qui est aussi dans les listes en attente, elle devient une des quatre femmes autorisées à suivre des études d'art à l'Académie royale des arts de Suède, qui alors n'était pas officiellement ouverte aux étudiantes même si elle pouvait être acceptée par dispense spéciale. Il y a une petite annotation que nous regardons sur celle-là. Euh, elle est élève de Constantin Hansen à Copenhague de 52 à 53, de euh, Johann Christopher Bocklund à Stockholm euh, en 1953, de 1953 à 1956, et de Benjamin Vautier en 1865. Elle peint des scènes de genre et des scènes historiques, souvent à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle parce qu'elle elle vit au 19e. Hmm. Donc elle, elle peint des trucs historiques de avant. Alors attends, imaginons, je peins des trucs historiques. Du coup, je 100 ans en arrière, c'est ça Ouais, tu fais 20e. Donc du coup, je dois, dois peindre des trucs de 1920. Oui. C'est encore euh, entre C'est entre 1820 et 1920. C'est ça Parce que le 17e, le 18e oui, c'est Voilà. Ouais, ouais, c ça. C ouais, si tu remontes. Ouais. Hmm. C'est pour ça qu'il y a encore des gens qui sont fans de l'entre-deux-guerres. Hein. Tout ça, c'est parce que c'est qu'à 100 ans. Hein. Qu Ils sont encore Ah, non. <rire> Bon, bref, pardon. Euh, Agnès Borgeson s'installe en Italie, mais continue à participer aux expositions de l'Académie royale des arts et est intronisée en tant que membre en 1872. Donc là, vous voyez, on nous dit bien gentiment euh, qu'elle continue à participer aux expositions de l'Académie Royale des Arts, mais on ne nous dit pas la date, bien sûr, parce que c'est quand même euh, trop beau. Elle fait plusieurs expos, ouais. apparemment, mais on ne sait pas quoi. Euh... Voilà, euh, cet article est partiellement en totalité issu de l'article de Wikipédia en anglais intitulé Agnès Borgison. Euh, voir avec date, c'est totalement triche, t'as raison, euh, bah, est on n'est pas, pas déjà sur cette page de Agnès Borgeson en anglais traduite Non, on est à la version française. Ah, bah allons sur la version anglaise alors. Il y a plus d'images. <rire> ah, bonsoir euh, Raving Bell. Salut Raving Bell, comment vas-tu Raving Bell Allez voir Raving Bell. Ah oh, oui, tu sur Histoire, un jeu que je crois connaître. Euh, Ou euh, la poêle, c'est la vie. La poêle Oui, la poêle. Mais tu n'as pas vu l'histoire Non. Alors Eh bah, eh bah bon daronnage, Michel. J'ai Je suis chez mes darons. Aucun. Okay, hein. bonjour, euh, bonjour, les darons de Raving Bell. On est dans la télé <rire> Euh, C'est ouais. méchant, ça se trouve, il regarde l'ordinateur, hein. Oui, bah, non, mais t'as compris, euh, c'était une manière de parler. Euh... Non, mais t'inquiète. Ne vous inquiétez pas. Hein. Euh, les connexions, euh, n'hésitez pas à aller euh, checker euh, plus tard, hein, euh. Je sais que là, le 720p, ça fait du mal. Bon, euh, du coup, tu veux qu'on commence on Bah non, on... je veux juste qu'on avance dans la page et qu'on regarde... Euh... Une des si quatre est... premières Non, amies, Ça, ils la même chose, la même Elle chose. Euh, Alors, elle s'installe à Rome et vit un temps avec son amie, la peintre Sophie Ribing. Est-ce que ce serait son, son amie Comme dans les autres pages, où finalement... c'est leur amie Alors, finalement, elle décide de rester en Italie, même si elle continue d'envoyer ses œuvres en Suède. Et jusqu'en 1880, participe à des expositions à la Royal Academy, dont elle devient membre en 1872. Juste. Il y a un truc juste, hein, et c'est un lien. Tu vois Oui, juste. Juste. juste. Le, le nom juste, peut-être. Voyons voir où, où va ce lien. Ça, c'est le <rire> genre de lien, il ne faut pas <rire> cliquer dessus. Hein. Exposition universelle de Vienne. Ok, bah c'est bien. Ouais, alors du coup, ils disent... Euh, c'est assez compliqué parce qu'en fait... Je reviens dans la page. Hein. Ouais, ouais. Ils disent que... Elle va, elle va envoyer ses œuvres jusqu'en 1880 mais elle est déjà membre en 1872. Et apparemment juste, qui renvoie sur l'exposition le, universelle de 73, euh, qui doit être une exposition à laquelle elle a participé. Alors, bizarre, hein, quand même. Ouais, beaucoup de ces... <rire> ah oh C'était beaucoup... un moustique, je, je vais le... <rire> beaucoup de ces peintures ont été créées en plein air. Dans la dernière partie de sa carrière, elle a adopté le style divisionniste. Elle a passé de longues périodes à Venise et en Sicile, ainsi que de courtes visites en Espagne et au Maroc. Au cours de ces trois dernières années, elle a vécu en Ligurie. Ok. Euh, référence source, on s'en fout. Qu'est-ce que tu dirais toi de ces informations alors Bah que ça n'aide pas des masses. Bah, elle expose ses œuvres, elle les envoie jusqu'en 1880. On peut dire qu'il y a au moins 1880. Oui, 1880, oui, c'est sûr. Ensuite, elle devient membre en 72, et ce fameux, et ce juste. Qu'est-ce qu'il vient foutre Est-ce qu'on peut le prendre en compte, ça On ne sait pas. Bon, euh... a, je... Moi, je pense que... Euh... Ouais, parce que jusqu'en, c'est un peu nul comme expression, je trouve. Bah, en fait, c'est jusqu'en, mais à partir de quand, on ne sait pas, quoi. Ouais, elle s'installe à Rome, c'est à quelle date, quoi. Parce que si on sait à quel moment elle, elle arrive à Rome, on peut se dire que c'est à ce moment-là, quoi. Et du coup, le style divisionniste euh, qui est fait rire, Brianne... Euh, qui est coup, quoi Qui fait rire. Ah. Qui fait la... Euh, voilà. C'est appelé également ch chromoluminarisme, était le style caractéristique de la peinture néo-impressionniste définie par la séparation des couleurs en points individuels ou en patchs qui interagissaient optiquement. La blague est tout de suite tombée à l'eau. C'est euh, comme le point euh, 6, un peu, quoi. Un peu, ouais. Ok, euh... Moi, je sais pas, j'aurais envie de prendre 1873 juste... J'aurais envie, c'est là, quand même, et ça, c'est un lien qui est présent et qui, et qui amène à 1973. Hein. Ouais, j'avoue, juste aide. <rire> Ce lien improbable nous aide. Est-ce qu'il y a son nom quelque part, peut-être Bah ça non, possible. faut pas abuser non plus. Bah si, peut-être, hein. je vais chercher son nom, peut-être. Euh, c'est Agnès, hein. Mm -hmm. Mais il n'y a pas son nom. Comment, Comment tu sais De quoi que dans juste le lien, il n'y a pas son nom. Bah parce que c'est sûr, parce que c'est un link euh, random... Euh. Mais dans la version anglaise, il ouais, ouais. ouais. y a écrit quoi Attends, on va voir... Tu te trompes de son ans, il y a une nouvelle... Ça l'attaque. <rire> Et ça commence... Euh, faire c'est peut-être faire Ah bah voilà, là il ouais. y a écrit !« She also had a showing » voilà, à... Voilà, c'est bon, on y est Mais pourquoi « juste je qui... Qu » Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas. Parce qu'il y avait même pas à traduire « she also Juste en showing » en anglais, anglais d'ailleurs. « Just »?« Just » Mais j'en sais rien, mais « she also had a showing » à 2 non, non, non, ça peut pas devenir « point, juste, point ». Tu vois ce que je veux dire c'est oui, aussi... un peu étrange, <rire> C'est même pas traduit. En fait, tu sais, ça fait un peu le truc du... Euh... Euh, J'ai fait la modification rapide. Mais je reviendrai plus tard. <rire> Mais ça, moi j'aime bien, hein c'est exactement allez. ce qu'on devrait faire, nous, euh, ici, Note. en fait. Hein. Note. Bon, allez, c'est parti. On revient euh, 1873. Hein. Ouais, ouais, ouais. T'arrives ah. à lire parce que j'ai l'impression que ça a rétréci. Ah ouais, ouais, ouais je devine, hein, parce que je lis très plus, mal. Hein. Je l'augmente. Ça a été automode Alors, c'est possible, je ne vois plus les automodes. Euh, je sais pas si. Ah t'es full ça devrait être bon Ah. J'ai été auto... Oui t'as été automode. Alors du coup, je vais peut-être checker l'automode. Parce que je ne vois plus l'automode. Ça doit être 12 bis. Qu'est-ce qu'il a fait 12 bis En fait, il y a des termes hein, <rire> euh, que 12 bis il a mangé de.. Comment il s'appelait le truc là Mix it up. Euh, et parce qu'en fait, c'était un robot qui avait toute une liste de. De, de, de, de trucs... Ah bah si, l'automode il, il est ouvert, attends, il est où Ah mais non, mais je l'ai même pas vu dans l'automode, hein C'est 12 bis qui a dû, euh, dû fliquer. Parce qu'en fait, on a, on a 3, 3 niveaux de filtre Et après, il y a Petit Cancan qui est le dernier niveau, c'est tout ce qui passe pas, les bots. Les bots. Ouais, mais Petit Concon ne l'a pas vu non plus, donc... Euh... Donc je pense c'est un des bots qui a du euh, qu kick out Ah bah c'est le kappa. Et le kappa, bien. ouais, mots interdit. Ouais, parce qu'en fait, je le réexplique, hein, mais le kappa, c'est un truc qui fonctionne sur Twitch. C'est-à-dire qu'on se comprend tous parce que c'est une emote qui est dans le, le, le nombre dimotes e de Twitch. Sauf que vu que c'est lié à l'ironie, euh, si vous mettez euh, l'ironie ou le sarcasme, euh, euh, ou les Black drôles ou des gens qui essayent de passer des choses, ouais, vous avez compris. Euh, en fait, ça, les phrases dites avant, si en dehors de Twitch, par exemple sur YouTube ou quoi que ce soit, ou sur Twitter, euh, ça transmet pas l'émotion que vous voulez mettre dedans. Donc, le mieux c'est de l'enlever euh, et ça me permet moi de moins, moins de trigger aussi. Hein. Je précise, hein. parce que moi, je, je, des fois, il y a des moments où je me dis « Tu te permets de dire des trucs qui ont l'air peut-être pour toi d'être des blagues, mais ce n'est pas forcément des blagues. » Voilà. Donc euh, euh, voilà, c'est pour ça que ici, c'est dead. Euh, avant, c'était ban direct, hein. euh, je vous l'avoue. Euh, J'ai un <rire> peu amélioré le truc. Euh, je crois que j'ai juste fait suppression du, du message, j'ai été sympa, mais principalement parce que euh, je crois que c'est Nagual et Raving Bell qui avaient tendance à utiliser Chapa et, et qui se faisaient kick, <rire> et que je devais vous dékick kick à chaque fois. Hein. Euh, c'était pas euh, c'était pas du tout de ma volonté, bien entendu. Voilà. Oui, Kappa est utilisé sur plein de streams en mode faussement ironique, ouais, exactement, j'ai pas envie, et c'est pour ça aussi que j'ai pas envie non plus du PP... Euh non plus, hein, qui, est, euh, qui a été je rappelle euh, qui fait partie des BTTV euh, les emotes de BTTV mais qui, euh, mais qui je rappelle ont, a été euh, sacrifié euh, culturellement par son propre créateur euh, dû à son utilisation donc si vous voulez aller chercher euh, ce, ce KPP, il y a des articles dessus hein. euh, voilà Toujours savoir d'où viennent les mêmes. n'hésitez hein. pas aussi à utiliser le nom même savoir qui les utilise, comment on les utilise, etc. Ce <rire> non, c'est le message de qui... Non, parce non, mais, que... mais t'inquiète, Que je peux lire maintenant. Euh... Euh... J'avoue, Réunion il a essuyé beaucoup de plâtre. Hein. Oui, maintenant, j'ai su me libérer du joug de cette émote parce que j'ai la mienne. <rire> le smirk, le smirk craving. Euh, on voit bien ta tête, hein. on peut zoomer hein, quand même, c'est bien. <rire> <rire> euh, du coup euh, Voilà euh, Qu'est-ce qu'on va faire Du coup, je vais, à cause de Raving Bell Je n'aurai jamais d'Imote Parce que je pense que l'Imote chocte de la dernière fois Où je fais Parce que tu sais, il y a la, la musique de Maury Et un Stormtroopers qui fait des va-et-vient euh, Bizarres ah oui. voilà. euh, Je pense qu'on va pas Avoir d'Imote sur cette chaîne Parce que je serais obligé de mettre celle-ci, je le sens ah. <rire> Voilà, voilà euh, même si des emotes ont été créés dès le début, euh, mais c'est pas grave. Donc, euh, on, maintenant allons chercher son. Ses, euh... Petite pouce haut peut-être. Oui, Machin. Je vous rappelle, peinture d'histoire, peinture de genre, qui s'inspire de scènes du XVIIe et XVIIIe siècle, a priori. Hein. C'est ce qu'on a lu sur la page, donc euh, voyons voir. On peut commander des tableaux en poster à posterlounge.com. <rire> ah non, .fr. Donc non. ça, c'était ça, ce qu'on voyait dans la page Wikipédia. Oui. Ça aussi, j'imagine son portrait de, de, de profil. Non, c'est euh, ah oui, elle, mais peinte mais par Constantin Henson. Commander des tableaux d'Agnès Burgesson, posterlounge.fr C'est ça fait très aquarelle comme histoire, alors que c'était huile, hein, j'imagine. Mm -hmm. euh, Facebook, euh, voilà. Merci Facebook de la compression de tes vidéos, de tes photos, merci, merci. Invaluable.com Alors là, c'est tout petit, c'est l'enfer. On va peut-être aller sur Artnet, hein. je pense qu'il y a pas mal de choses sur Artnet. Le, la proposition. Alors là, c'est quelqu'un qui se propose de porter son éventail, hein, bien entendu, c'est pas une autre chose. Mais on dirait un détail tellement on voit le. Vous voyez aussi, vous... La trame de ouf, ouais. vous voyez la trame de ouf. Vous voyez la trame Incroyable. 80 cm. C'est quand même grand, ouais. C'est étrange la photo. Du coup. Mm. Le problème avec ça, c'est comment on fait pour revenir en arrière. Voilà, c'est ça, je dois passer par le lien, j'imagine. D'ailleurs, c'est Agnetta là. Il ouais, y en a pas mal. Là. Oh, The Dream of Italy avec un petit ange. C'est beau. Et le problème, c'est qu'après, on, on est obligé de revenir en arrière à chaque fois. Hein. C'est fatigant. Hein. Artnet. Ouais. Magnifique. Hein. Et là, c'est pareil. Hein, c'est étrange. On dirait que c'est très euh, délayé. Enfin, je sais pas comment on dit. Euh... Non, mais c'est une mauvaise qualité de, de départ sur le site. Je crois qu'ils n'ont pas de bons photographes à ArtNet alors qu'ils vendent c est pas des une tableaux. c'est. Allez, nature morte. Avec des raisins. Est-ce que la qualité des raisins est là Non. Non, mais c'est pas possible les photos là. Ouais, Peut-être euh, sa peinture elle déjà hein. <rire> était déjà pixelisée. C'était novateur à l'époque. Bah... Oh, là, c'est un délire euh, sur Compliment. ça. Hein. Il y a terme. Ah, ah oui, là, c'est <rire> la belle là, compression. Là. Franchement, là, le travail de compression euh, euh, à l'huile sur toile, c'est beau. On s'y attendait pas. Euh, et ça, ça a l'air d'être de bonne qualité, mais je suis même pas sûr du coup. Non, il non, n'y a rien de bonne qualité, je pense. Ah, ça va. On voit un peu le quand même mais le étrange. Hein. Attends, je vais juste couper le micro deux secondes le temps de bouger sur la chaise. C'est bon. Il y a, il y a <rire> la caméra qui a tremblé, il y a, il y a tout petit se fait. Ah bah super. Mais t'as donné un coup dans le dans la table. Ah bon Bah oui. Bah désolé. Mais du coup grave. je suis plus haute que tout à l'heure. C'est pas grave. Tant mais pis. attendez. je vais me relever parce que moi je suis ab <rire> abattu, comme on dit. Je me Abachi. rapproche. Nickel en vrai, n'écoutez pas 13 bis Non mais faut, de toute façon On a une commande spéciale pour pouvoir dire qu'il ne faut jamais m'écouter hein, Ah euh, bon Bah oui, il y a une commande spéciale N'écoutez pas 13 bis chez Petit Quang Ah oui d'accord D'accord d'accord ça, ça va, c'est pas grave Je suis juste syndiqué euh, chez Petit chez... Je, je, je suis juste le euh, travailleur syndical euh, chez Petit Cancan, c'est pas, pas un problème en soi. Euh... Bon, je pense que c'est bon, on a vu beaucoup de trucs. C'est la beaucoup. commu, exactement, c'est ouais, la mais commu. Moi je trouve que sur, euh, sur les, les streams, le, le mardi soir, il euh, y a beaucoup de gens ils sont énervés un peu comme... Ah bon Ouais. Ah oui, non, pour, non, le ils diamant, sont... pour le diamant Il ne sait, sait pas ils sont énervés, il y a un peu de mauvaise foi il y a un peu de, de, de, de mauvais jeu et il euh, y a tout ça un peu en même temps du coup euh, de mauvais jeu pourquoi non mais quand on dit mauvais joueur un sais mauvais joueur quoi. oui bah oui mauvais de joueur, mauvais ouais, joueur. De non mauvais mais j'essaie ouais, je de te faire un adjectif non mais tu les, les académiciens en ce moment hein. c'est ça que je voulais dire bon. oui de mauvaise foi si tu veux dire oui un peu ça pourquoi il y a ça Ah ça c'est magnifique, ça, ça franchement c'est compressé, c'est très beau Franchement, euh, faire des <rire> NFT en 1820, <rire> c'est beau. Et d'ailleurs euh, Il y en a d'autres hein Ça y est, c'est tombé, dans pas longtemps c'est fini <rire> J'en peux plus euh, De NFT euh, J'ai craqué je me, En plus le pire depuis que j'en ai parlé sur Twitter Je me fais alpaguer mais tellement tout le temps J'en peux plus de, de recevoir des messages nuls euh, Voilà parce que euh... t'aimes pas l'argent, tu dis ça. <rire> Bref. L'enfer. Moi j'ai acheté des portefeuilles de NFT. Vous hein. tout le monde s'est fait piller. Tout, tout le monde s'est fait piller. Il y a tout le monde qui est en train de, de perdre leur masse, leur argent. Eh C'est les... archi mort. Quand la, quand la valeur, quand la valeur de NFT elle a baissé, euh, moi j'ai remis de l'argent. Hein. Les non-fugible tokens. Le... Ah ouais, les crypto bros sont sortis encore. Euh, bah non, mais ils ont tout perdu là. Donc, euh, donc voilà. Moi, on bon, m'a dit pour sur, investir, euh, même quand ça baisse, pour mettre de l'argent. Le euh... ah, pire, c'est qu'ils sont en train de dire ça. Bah oui. Mais Sauf ça que, que le truc, faites. il est parti. Il les <rire> <rire> genre archi haut. Là, il est à, à même pas 1000 balles, d'après ce que j'ai compris. Et que les gens ils disent non, non, mais faut acheter maintenant. <rire> bah, <rire> oui, bah, ah, oui. <rire> vous avez perdu toute votre vie, déjà, toutes le, le, tout vos épargnes, à acheter des, des, des, des, des singes. Ah, j'ai trouvé, euh, d'ailleurs, euh, je ne l'ai pas fait tourner encore, mais il faut que je regarde. Il y a The Surf qui a balancé le fait que euh, les, les, les NFT singes étaient euh, des wink-wink euh, à l'extrême droite. Je regarderai la vidéo, je vous l'enverrai, bien entendu, parce que ça ne m'étonne pas. Et voilà. Euh, C'est l'incarnation de la vue de oui, 2008, ça leur avait pas suffi, exactement. Mais, euh... non, mais parce qu'en fait, dans le monde... Euh, des NFT, euh, et de, que je comprends rien au virtuel et tout ça. Là, ils sont en train de faire. Euh, ils sont déjà plus loin que le metaverse. Il euh, y a des entreprises ah non, qui non, sont non, en train euh, de faire du B2B, B2C, b 2 c'est toujours euh, les mêmes B2E, termes. Sauf qu'ils inventent euh, des trucs. Non, mais en fait, ils inventent des trucs, c'est toujours les mêmes termes en depuis entraverse. les années 60. <rire> et, et, non, mais en, non, mais voilà. J'ai vu les images. Vous avez vu les, la honte que Zuckerberg est en train de se taper là en ce moment avec ces images de, du metaverse avec la tête de Snap. Euh, des, des personnages snap là il y a 5 ans, wesh. Déjà, déjà à cette époque là ça, ça craignait euh, mais euh, maintenant tu vois avec la tête de Zuckerberg tu te dis mais en fait j'ai tellement pas envie <rire> c'est incroyable. Ah, incroyable juste euh, je me permets de dire que euh, oh là là. Euh, que j'ai vu des entreprises euh, actuelles mettre en signature de mail leur tête en snap leur tête de Snap en oui, signature, non, et genre c'était tous les employés de l'entreprise. Non mais LinkedIn, tu vois, ils sont, sont, dans pas longtemps ils vont faire un truc où tu vas pouvoir te localiser en géolocalisation euh, comme Metamix. dans Snap, avec la tête de toi qui est en comme ça en train de marcher, comme. Euh... Pour trouver du travail, pour eh, traverser ouais, et tu la rue, même pour faire du des petites vidéos, tu vois, de moins de euh, 5 secondes, qui était un truc qui peut-être existait, et qui était peut-être lié à Twitter, qui s'appelait peut-être Vine, mais dans 2-3 ans, tu vois, parce que c'est le futur. C'est ridicule en fait. Mais est-ce qu'on aura, est ah, qu aura, est qu aura encore besoin de, de traverser la rue pour faire du travail dans le Metaverse Mais non, parce que tu la, la rue, ça sera ta tête, <rire> bien entendu. <rire> Rendez-vous Metaverse Carrefour, alors. Ah, Méta... Mais c'est ça, on ira à Carrefour et tout. Quel enfer. Bonjour, non, mais... euh, que je cherche un poste, s'il vous plaît. Oui, mais alors d'abord dans le Metaverse, parce qu'il y a le Metaverse Carrefour et, et on l'a vu. Oui, euh, oui c'est vrai, c'est vrai, l'enfer. Toutes les <rire> Mais c'est à dire, tu seras, pas, tu seras ils chez Watt. Tu vas acheter un bout de terrain et tous Les en mecs fait. ils achètent des bouts de terrain. Non, mecs, mais ça veut dire quoi, quoi Ça veut dire que t'es chez Watt et tu vas faire un entretien virtuel dans un carrefour du métaverse pour essayer d'être pris dans la réalité ensuite. Oui, non, mais c'est ça. d'accord Et après, Parce tu vas aller travailler à, à, à ton, à ton carrefour euh, market d'à côté. Ouais, c'est <rire> à dire, ouais. le truc qu'il y a dans ta rue, si tu, tu dois aller à ton épicier et travailler à ton épicier par exemple il eh ben, faudrait que tu ailles dans le, méta le métaverse de l'efficier euh, potentiellement pour acheter euh, un ticket potentiellement payant pour pouvoir être euh, dans ta, la candidature de, euh, de l'offre qui n'est pas une offre parce qu'en fait c'est eux qui cherchent mais enfin bref, vous avez compris hein, le capitalisme euh, du coup j'ai une autre question <rire> baguette métaverse j'ai euh, une autre question <rire> euh, mais tes questions elles sont elles... <rire> non mais parce que j'ai lu que, que c'était super bien, le Metaverse, parce que en fait, euh, ça permet de faire des simulations de, de situations compliquées pour ah, euh, des futurs employés. Mmh, par exemple, mmh. euh, quand tu vas devoir descendre... Ils le font déjà. Euh, par exemple, quand tu vas devoir descendre dans euh, un truc de, de stockage de, de trucs euh, nucléaires, parce que le petit robot il aura failli à sa mission et qu'il sera cassé, et que tu vas devoir quand même y aller... C'est mais c'est pas drôle. Tu vas devoir quand même y aller et eh bien du coup, peut-être dans le Metaverse, on pourra s'entraîner à y aller sans mourir, et euh, pour qu'à la fin, on puisse y aller pour réparer. Bah, en soi, ça, par exemple, c'est un truc euh, qui existe, parce que dans, dans le, le, le moment où Tchernobyl s'est passé, ils ont envoyé trois personnes pour pouvoir euh, débloquer des trucs, ils sont morts, du coup, les gens euh, Non, ils sont, ils sont remontés, mais ils n'étaient pas au courant, tu vois, enfin, les employés, tout ça. Hein. <rire> ouais. euh, tout ça pour dire que, oui, ils ont survécu, et ils sont <rire> considérés comme héros, euh, bien sûr, de, de, toute une, de, de tout, tout un endroit, mais, euh, ouais, euh, euh, ça ne m'étonne pas que ce soit utilisé par les entreprises comme euh, reliant de groupes, alors qu'en fait, le truc, c'est qu'on t'apprend à essayer de survivre dans des euh, endroits où, potentiellement, la mort existe. Euh, non, mais parce que, que... En fait je disais ça parce qu'un jour on a vu un reportage et il montrait que pour enfouir les déchets nucléaires ils avaient toute une chaîne robotisée et oui. hyper bien sécurisée mais du coup moi je me suis dit bah, et si la chaîne super bien motorisée elle, elle marche plus, qui est-ce qui doit y aller du coup bah, le Un mec... autre robot ou ah. un vrai monsieur Alors, <rire> quand y a, quand y a du... Moi c'est ce que je me dis, hein. quand il y a du mécanique c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour appuyer sur un bouton, oui numérique ça marche pareil oui. Il y aura toujours besoin pour appuyer sur un bouton. Oui, mais les drones, est-ce qu'ils appuient sur les boutons, les drones Madame Crancanou, hein <rire> Parce que le drone doit être piloté par un monsieur, par un monsieur ou une dame aussi. Oui, c'est possible. Hein. Et donc, en fait, ben, au final, est-ce qu'il n'y aura pas... Et si le, le drone il reste coincé, du coup, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui on a aille on a le drone. a trop je pense. Hein, mais... <rire> voilà. Qui appuie sur le bouton pour qu'on continue la, la, la chronologie euh, <rire> Grande question. Alors, par contre, Sophie Ribing, on n'en est pas là, parce que ça, on vient de l'ouvrir. D'accord. On a des gens qui pilotent des drones, qui appuient sur des boutons. Exactement, merci euh, Brigadier. Et ça, un... c'est un métier du tertiaire ou c'est un métier... c'est Quel niveau de métier, ça, du coup mais Ça, c'est cadre... Au moins cadre, <rire> hein. <rire> <rire> Ça coûte cher, mais c'est le futur. Ah Le, le futur où, on, où on, la technologie nous sauvera On sera sauvés par le capitalisme. Oui, oui, n'oubliez pas, hein, des machines qui donnent chaud. Parce qu'on euh, va pas se mentir, hein, quand tu fais du stream, tu le sais. Les, ma les machines qui donnent chaud, qui ventilent mal euh, et qui émettent de la chaleur, euh, bien sûr, va nous aider à gérer le réchauffement. Bah oui, machines, parce qu'on mettra des plantes dessus. C'est pas logique. On Mettra des plantes dessus. Non, le, oui, mais tu sais que la plante elle survit mal aussi par, par au changement climatique. Non, on mettra des plantes euh, qui, qui, qui ont pas besoin de beaucoup d'eau, hmm. s'il ouais, y a plus d'eau. Mmh, mmh. Ah oui, y a beaucoup tu peux capter beaucoup de soleil. Ah, là, moi je me pose des questions hein, bêtes et méchantes. Euh, du coup on continue hein, je pense le post-it du futur ça me dit du deuxième, cinquième, cinquième <rire> year. <2, 5e -3>. Deux virgule cinquième, ouais, pas mal. On mettra des plantes en plastique, oui, c'est vrai que c'est pas faux. C est, c est, c est pas <rire> fou. Pour le réchauffement climatique, des plantes en plastique, c'est archi bien. J'avoue que, tu... que maintenant que j'y pense, <rire> maintenant que tu nous, fais, tu nous en parles, là, là, là c'est vrai que les, les plantes en plastique, c'est quand même un délire, <rire> c'est un petit truc. Bah, hein. Non, alors le mieux, non, je vais vous apprendre quelque chose, le mieux, après on reviendra <rire> sur les artistes. Le mieux, c'est pas les plantes en plastique. Le mieux, c'est pas les vraies plantes. Le mieux, c'est l'entre-deux. C'est les plantes euh, qui sont, euh, dans lesquelles on injecte un, un, un liquide pour qu'elle se fossilise <rire> c'est capitalisme euh... de main bah, bon, bon capitalisme euh, Nagual bisous Nagual ouais. désolé d'avoir dé dérivé sur un capitalisme de soirée du coup. Voilà. Euh, en fait par exemple on peut acheter un mur on peut faire construire chez soi un mur végétal de plantes qui s'appellent des plantes stabilisées et euh, du coup elles bougent jamais c'est pas des fausses, plan enfin, pas des fausses Donc, plantes oui. en plastique c'est des vraies plantes fossilisées et ça c'est beau ah, c'est déjà des cadavres de plantes Alors c'est pas des cadavres, c'est plutôt des momies de plantes. Ah, oh, intéressant Et c'est pas des fausses du coup, c'est des vraies plantes qu'on a arrêtées dans le temps, tu vois. On les a pris moi, moi, je, moi, je, moi, je suis pour qu'on essaie de faire un état des lieux de tous les cadavres potentiels autour de, de nous, en tant que personne humaine ah, déjà, déjà, on en a pas mal sur nous-mêmes. Déjà, il y a je... le que tu as tué tout à l'heure. Non, il était toujours vivant, je l'ai <rire> envolé, je oh, voyons. Euh... Et du coup, le... Déjà, on en a pas mal parce qu'on a plein de petits trucs qui meurent sur nous-mêmes et qu'on voit même pas. Oui. Euh, du coup, euh, je me pose la question de ouais combien de cadavres euh, au... au mètre carré, parce que ça doit être plus simple. Euh... Et dont mmh. les plantes, ouais, parce que euh, ça fait beaucoup, je pense. Hein. Ouais. On a beaucoup, beaucoup de cadavres. Ah, on peut coller des fausses fleurs sur les cactus, mon dieu. C'est dur. Non, mais c'est dur. Ah oui, les... les... Oui, oui, oui. oui. Me donne bon, pas. bref, alors, arrêtez, hein. Avec cette cette bon. mauvaise... Euh, la police Cette, cette, cette ah, négativité. La police ah, euh, bonjour, euh, je reçois un message euh, de... Euh, de <rire> comment ça, la police, tu <rire> je sais pas ce qui a trigger le C'est ça qui est marrant. Ah si, c'est bac. <rire> de bactéries Oui, oui. Alors je, je rappelle que. <rire> <C 'est... rire> ça fait chier, Parce que le truc, j'ai mis, mis le 12 bis en mode bon, la police tue, tu le places quand tu veux, quand il y a un argot de, de, de police. <rire> et donc bactéries devient. Euh... Bac, et du coup, euh, la police tue. D'accord. Merci, 12 bis. Mais ouais. oui, euh, petit cancanou, tu peux taper mur de, mur de plantes stabilisées tu verras. Mais ça tombe toujours sur moi. Non, mais c'est bien, c'est bien, quand même. En fait, en fait, ce qui est marrant, c'est justement euh, on avait, il y avait eu un gros euh, raid à un moment, et, euh, et du coup j'avais demandé, on, on en parlait à ce moment-là, donc du coup j'avais demandé tous les tous les, tous les argots qu'on pouvait avoir en France sur, sur, sur, les, sur les policiers. Quoi. Il y en a pas mal, en vrai. Et je crois qu'on n'a pas tout. Mais si tu mets poulet, ça va Et, ah, Par contre, il y, y a un time, euh, petit cancran. Si tu mets poulet, ça met la, ça dit la poulet, la tu Oui, poulet, normalement, ça marche. Ah. Un chicken, je crois pas. Mais en fait, il y a des trucs, euh, voilà, il faudrait que je, je, je peaufine, parce que ça fait un moment que je n'ai pas peaufiné 12 bis. Ok. Bon, est-ce que tu es prête Allez, après ce dérive phénoménal. Euh, donc, troisième artiste de ce soir... Léa Frédérica Alborn, que nous avons, euh, dont nous avons croisé le nom dans une page tout à l'heure, mais que nous avions déjà ouverte, puisque nous avions dû croiser une artiste suédoise qui nous avait amené jusque-là. Euh, ça doit marcher avec tous les animaux De la basse-cour. De la basse-cour, peut-être. Ah, je sais pas. Euh, alors, Léa Frédérica Alborn, née Lundgren est née le 18 février 1826 et morte le 13 novembre 1897. C'est une artiste et médailleure suédoise, c'est-à-dire elle fait des médailleurs. Ah, Je cru qu'elle avait une médaille. Elle fait des médailles. Okay. Elle était membre de l'Académie royale des arts de Suède et la première femme à occuper le poste de graveur royal. La position de graveur royal était considérée comme une charge publique, ce qui fait d'elle la première femme fonctionnaire en Suède. Euh, biographie. Donc elle est, elle est la fille du graveur et médailliste Ludwig Peterson Lundgren et, et de sa femme, euh, Rebecca Johanna Salm, Salmson, qui était artiste. Euh, bah d'ailleurs, euh, du coup, sa mère Rebecca Johanna Salmsson normalement, euh, est une artiste, mais il n'y a pas de... c'est pas, pas Link. Je euh, sa mère, donc, c'est la fille, une des filles du sculpteur Salm Salmson, euh, et c'est euh, la sœur du concepteur de médailles, Johan Samson. Donc, okay, c'est compliqué. Léa Alborn entreprend très tôt de suivre son père dans sa profession. En 1849, avec Amalia Lindegrand, Joannette Müller et Agnès Borgesson, donc toutes celles qu'on vient de croiser, elles deviennent les quatre femmes autorisées à suivre des études d'art. Oh là là là, on l'a déjà lu mille fois à ah, oui, l'Académie parce... royale des arts de Suède, oui, bah oui qui alors n'était pas, euh, pas officiellement ouverte aux étudiantes, même si elle pouvait être acceptée par une dispense spéciale. Alors, je précise, Amelia Lindenberg, c'est elle qui nous a ouverte à tous ces artistes -là. Ah oui, je sais, mais c'est la même phrase, donc coup, les pages... Et du coup, oui, on l'a déjà lu, c'est l'épisode 19 hein, de la saison 2. Euh, N'hésitez pas. Euh, en 1851, elle fait un voyage d'études à Paris avec son professeur d'académie, Karl Gustaf Kvarrström et son frère, père Henrik Lundgren, où elle suit des cours de sculpte, du sculpteur Armand Toussaint, et aussi Jean-Auguste Barre, et de son oncle maternel, Johan Samson. Euh, en 1800, peut-être tu peux avancer un peu oui. Tu peux peut-être répondre à la question toi, parce que je ne me rappelle plus... De quoi euh, le... C'est quoi la question euh, Briandane qui nous demande... Elles étaient combien Et moi, j'ai répondu à brianne du coup, alors, pour l'instant, nous, on est à 3, euh, On en a rencontré trois de ce groupe, 4 ils disent là-haut. 4 maintenant. Okay. Bah, non, mais c'est écrit. 4. Ah bon J'ai pas lu. Bah, euh... J'ai pas, pas lu. Ah, non, mais arrête, stop. Stop 4 femmes. Voilà. Les 4 femmes autorisées. Donc, elles sont 4. Euh... Donc, euh, en 1853, elle rentre en Suède. La même année, son père meurt et elle devient graveur royal en attendant le retour de son frère décidé de reprendre la place de leur père. Cependant, son frère décède alors qu'il est à Paris. En 1855, elle est nommée graveur royale et élue membre de l'Académie royale suédoise des arts. Elle continue à se tenir au courant de l'évolution de son art et se voit confier des commandes de l'Académie suédoise, de l'Académie royale des sciences de Suède, de Kunl Kunia sal sal Salskapet Pro patria, et de l'impératrice française Eugénie de Montijoux. En 1881, elle réalise les médailles portraits pour la célébration. Faut juste que j'aille chercher 12 bis. C'est pas ça. Ouais, il est où, 12 bis Mais 12 bis, il s'est barré Attends, vas-y, vas-y, tu peux bien. Euh. Merci. En 1881, elle réalise les médailles portraits pour la célébration des noces du futur roi Gustave V et de la reine Victoria. Elle est chargée par le gouvernement fédéral des états unis de réaliser la médaille de George Washington en 1883, commémorant le centenaire de la fin de la guerre d'indépendance des états unis Donc là, 1881, par exemple, on a les médailles portraits. Euh... Je note. Gardez en tête. C'est 100 ans, 101 ans avant la date de... <rire> ouais. De <Rainbow. rire> Sa sœur, Carolina Vendemagne, devient la première femme xyl... xylographe. C'est quoi, xylographe, déjà xylographe euh, xylogravure c'est la, la gravure sur, euh... sur euh, quoi déjà La technique, technique de, de la gravure la sur bois. bois. Xylographe. Si c'est ça c'est tu graves avec du, du tu, tu, tu brûles ou tu il y a un truc dans le, non mm -hmm. euh, Je crois. Bah, en tout cas Carolina Vande est aussi euh, du coup une, une artiste. Alors attendez une minute là je suis en train de répondre. Euh, Karina, il euh, y a la version suédoise, je prends ça. Merci. Alors, euh, Merci, donc, Breganian. devient la première femme xylographe professionnelle qui, après des études à Paris de 1858 à 1867, devient professeur, ce qui est maintenant à ce qui est maintenant la Kunstfakt après alors le Collège universitaire des arts de l'artisanat et du design à Stockholm. Euh, distinction. Léa Al Alborn, épouse de sculpteur ornemental Karl Henrik Frédéric Martin Alborn. Euh, ils ont plusieurs enfants. Donc voilà, super. En 1892, elle reçoit la médaille royale suédoise Ilis Corum du roi Oscar II. Elle prend sa retraite le 28 mai 1897. Ensuite, en, en bas, on a une euh, galerie d'œuvres. Euh, y en a après. Voilà. En 1881, c'est la première commande, mais on ne sait pas si c'est la première commande, tu vois. Mmh. On sait juste qu'elle a... Euh... Attends, fais voir Graveur Royal, est-ce que tu peux revenir en, 1850... non, en, bas. en 1853, grandir. la manette son père meurt. En 1855, elle est nommée Graveur Royal et élue membre de l'Académie. Non oui, mais c'est ça, on fait ça. Et se voit qu Parce ah, que es okay. quand tu graveur royal, tu fais que graver de toute façon. ouais parce qu'après il a écrit, elle continue à se tenir au courant, et se voit confier des commandes de l'académie suédoise, machin, et quand tu descends, après c'est écrit en 1880, elle réalise les médailles portraits mais du coup elle en fait avant en fait. Oui, bien sûr. Donc euh, on peut, 1855, oui, à un moment où elle est nommée est euh, graveur royal. Et eh oui, Brigadian, je sais, je connais tes études, du coup, oui. Euh... Merci de nous faire partager en tout cas. Euh. Hop, hop. 1853. Non, 55. Alors, du coup, il faudra que tu te rappelles juste de la date que nous avions mis juste avant. On était dans les 1873, je crois. Non, pas trop 63. La personne qu'on a mis. Agnès. C'était juste pour être sûr parce que. non, ça n'a pas 55. On n'a pas. Non, elle est pleine en plus, la ligne. Ah non, ça. Ah non, elle l'a déjà coupé en deux. 2800 Ah oui, ça vrai 53, ça va, je crois. Si, c'est 100... 101 ans. <rire> <rire> <rire> On avait déjà fait la balague euh... <rire> Alors... 55. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé la dernière fois, hein. Rappelez-vous. Euh, okay. Ce fail que je n'avais point vu. Oui, apparemment, quand je ne suis pas là, euh, les souris dansent quoi. fais n'importe n'awak... Euh... Ah. C'est un peu la base, apparemment. Je, apparemment, c devenu, c est, c est devenu, ça fait partie du lore, c'est-à-dire que rien ne se passe correctement <rire> quand je suis tout seul. Euh, voilà Comme quoi, hein, il faut toujours être bien accompagné. Euh, hop, hop. Macello... J'ai je fais n'importe quoi. Voilà. Et d'abord, je vais prendre le nom. Euh, que je n'ai pas mis là. Je vous ai fait la, la commande artiste, mais je ne vous l'ai pas mis dans le chat. N'hésitez pas à, me, à le faire, en fait. Hein. J'oublie euh, en général. Euh. Ah mais non, on c'est même pas mis à jour. Comment c'est possible Je l'ai mis à jour il y a 3 secondes. Ah mais j'ai pas, pas appuyé non, sur Entrée. Lol. Mais si t'as pas appuyé, ça marche pas. hein Ouais, bah attendez, parce que. Euh, Raving alors... Bell, t'as encore raté ton arrêt de bus. <rire> Ça ah aussi, bah, c'est mais... dans l'ordre de la chaîne, hein, bien sûr. En fait, euh, Raving Bell, il a fait trop trop de bails de... Ils sont dans le lore de la chaîne. <rire> Là, il y a un F caché. Bon, ouais, c'est pas grave. Alors, on va faire... J'ai la flemme d'effacer un F, ni vu ni ouais, connu, c'est pas grave. Alors, du coup, ça sert encore... Kevin Bell, il veut avoir le plus de lore dans le, dans le truc, alors il balance... Euh... Pourquoi il y a des espaces okay. C'est trop long, son nom, là. C'est pas grave D'ailleurs, je vais remettre comme ça, parce qu'on est en mode comme ça. Euh, non, bah, mais on va trouver euh, tu... ici, là. C'est pas grave, tu remets toute la liste. Parce que Marie-Caise, là. Hop, hip, hip, hip. Voilà, c'est bon. Ah ouais mais regarde Emily Valentino, Amélie Valentino elle est toute collée maintenant. Non mais regarde elle a de la place, Amélie Valentino, hop, ah, tu vois Et marie cassa elle avait déjà pas beaucoup de place. Ah. C'est de flemme quoi. Oui, oui oui, on prône la flemme ici. Hein. Et après on Je qu'en 2026 euh, oui. la frise sera équilibrée. Et interactive bien entendu. <rire> non ça c'est pour 2030 comme le métro. Comme voilà. le, le Grand Paris Express. Quand vous pourrez prendre le Grand Paris Express, la frise, elle sera aussi euh, Attention, accessible. Attention. Je ne suis pas sûr que nous sommes en, en compagnie de parisiens, parisiennes. Ah, pardon. Euh, la ligne du Grand Paris Express, c'est un, un truc qu'ils construisent depuis. 6 euh, <rire> ans. Ah, euh, fait, je pense que ça veut plus. Ah, ça, non, c'est vrai, ça fait. Non, ça fait 6 ans, je pense. Euh, c'est un projet de faire le. Vous voyez, en fait, il y a Paris, vous avez le. le, le tu sais que tu es en train de te coucher au fur et à mesure Ouais, ou pardon. Le boulevard périphérique autour de Paris pour les voitures, euh, ils ont fait il euh, y a très longtemps des années euh, un, un tramway qui est censé faire le tour du périphérique, mais qui ne le fait pas totalement. Il y a toute une portion qui n'existe pas encore, qui vous verra un jour. Euh, voilà. Et euh, là, ils ont décidé de faire un Grand Paris Express qui est encore plus large que ça. Et donc, qui prend euh, des villes de banlieue euh, ouais. insoupçonnées pour mettre un métro. Ça s'appelle la gentrification aussi, hein voilà, et donc euh, c'est donc prévu, la mise en... Le moment où ça a marché, où on pourra vraiment le prendre, c'est genre en 2030. Paris c'est la ville sous l'âge. La... la chape de pollution au nord de la France métropolitaine, là. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Si tu, connais, si tu vois les principes, tu vois, tu prends ton, euh, ton bol de, de riz euh, chaud, tu mets euh, dessus une, un couvercle de, euh, qui d'une assiette transparente, et tu vois l'effet euh, de la pollution sur Paris. Ouais. J'aime bien, bien la distinction en 2026 ou à l'horizon 2026. Évidemment, à, à l'horizon 2026, bien sûr. Oui, bien sûr. On va pas, Pour euh... les JO 2024, bien entendu. Pour, les... <rire> <rire> Pour les JO 2024, ce sera prêt, ne vous inquiétez voilà. pas. Les athlètes ben, iront à pied, mais ce pas grave. D'ailleurs, euh, Quid de euh, la Seine-Saint-Denis euh, va être... Euh, récup... va, va Terre de jeu va être terre de jeu de, de, de, jeu de 2024, 2024 euh, la Seine-Saint-Denis, euh, Seine-Saint-Denis que beaucoup décrit depuis énormément de temps, euh, mais euh, qui a la place à côté du Stade de France, euh, qui a eu apparemment des déboires avec, euh, avec euh, notre ministre de l'Intérieur de, euh, de l'Intérieur récemment. Euh, stade, stade très fort d'ailleurs. Apparemment, il, il arrive à combattre comme ça, face à des ministres... De... Enfin bref. Et euh, du coup, euh, c'est juste à côté. Donc en fait, euh, voilà. C'est bon. Non, non, mais pas que ça. Non, là, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est qu'ils construisent une méga piscine géante euh, à côté du Stade de France. C'est un truc, euh, on a vu les photos, euh, ça fait peur. Si vous voulez regarder, projet euh, de trucs aquatique, euh, de piscine olympique, Seine-Saint. Euh, euh, euh, oui, c'est Saint-Denis. Oui, c'est Saint-Denis, oui, oui. Eh bien, vous regardez, je pense que ça, ça va vous en jeter plein les yeux. Vous aurez envie, évidemment, de, de, de venir vous installer dans le 93, je pense. J'ai du mal à considérer ce truc comme quelque chose de français. Le Parisien ou la chape de pollution <rire> Excusez-moi, moi, euh... hein, moi j'aime bien hein, quand même. Hein. Euh, bon, du coup, on va voir ces oeuvres. Hein. Je suis désolé de vous casser votre délire euh, anti-paraisénisme primaire, hein. euh, bien entendu. On va regarder les œuvres. Pour la sécession de l'Aquitaine et de la Bretagne, comme <rire> la bonne époque, t'Aliénor. Wow, wow, la référence Aliénor, <rire> ça fait un ouh là là. <rire> C'est pas pour revenir. Ouais, ouais, oui, mais les c'était pour la ça. santé, on sait. C'est bien. Ça bien fait. Euh, médaille d'argent de cheval suédois et ça c'est ça on aime les chevaux on, a, on aime les chevaux euh, apparemment si on doit ça, dessiner des content. petits zizi aux chevaux quand même hein. dans, même sur les médailles apparemment oui mais ça c'est comme euh, on a vu euh, Picasso qui dessine un zizi un taureau euh, oui oui simplifié. constamment oui oui c'est à dire que d'ailleurs euh, et, oui. et euh, pourquoi on n'arrive pas c'était le... Allez okay. voir Eva Samai, qui en parlait récemment euh, hop euh, je vous fais un petit shotote voilà, allez voir Eva Maï, qui, qui fait du bon contenu quand même. Hein. Euh, hop. Oscar premier. Oh il a une belle petite sous-barbichette C'est là. là où on voit la qualité de la, de la moustache. De, et du, et du de la petite ça, barbiche. Et du favori. Deux profils. Et en plus le favori, oui, qu'on voit bien dessiner. Euh, tu vois, qui part pas à côté de l'oreille, la, de la, de la, de mais juste avant. Donc favori travaillé. Et en plus, si vous imaginez le mec en 3D, ça doit être. Euh... <rire> voilà. Oui, euh, on parlait aussi de la vidéo de Manon Bril, mais récemment, c'était quoi C'était euh, début de la semaine, je crois Ou. Je sais plus. Ou. Euh, Eva Samay en a parlé, ou la semaine, la semaine dernière, peut-être. Je reste avec les Bretons, donc ça me. Bah, restez avec les Bretons. Donc. Il y en a plein à Paris, en plus, hein, si tu cherches des Bretons. <rire> Euh, couronne de Dans les petits... médias. Dans... Bah non, ils sont partout. Ils, par... ouais. ils sont partout. <rire> non, mais les Bretons, les, les bretons euh, en vrai, c'est des, des anciens Parisiens. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. <rire> et, et, et ainsi de suite, d'ailleurs. Parce qu'en vrai, les Parisiens sont des futurs Bretons. Euh, c'est voilà, Moi, je connais plein de Parisiens ouais, pour... qui ont... sont allés en Bretagne. J'ai envie de dire, la liaison convalente est là. Hein. En fait, euh, malheureusement pour vous, il y a plein de Parisiens un peu partout, du coup. Bah. C'est un peu dommage. Mais les pires, attendez non, parce Il n'y que... a pas de pire, je crois. Moi, je trouve... Tu ne peux, peux, peux pas faire un état de jugement sur un, un, un contrée de France, quand même, c'est abusé. Je non, crois. mais j'allais dire un truc, mais après, il y a des gens qui vont se sentir visés. Oui, coup, alors peut... du coup, petit cancanou, on a fait un petit shot-out tout à l'heure, justement, euh, aux, aux différentes créatrices qui ont participé à l'article de Mediapart. Euh, donc on a fait un trigger-winding, etc. Hein, voilà. Hésite pas à relancer le lien si t'as besoin d'ailleurs, Petit Cancan, je pense que c'est nécessaire de toute façon. Il y en a peu vers Saint-Etienne, mais parce que santé, c'est quelque chose quand même, faut avoir, faut avoir une motivation pour aller habiter à Santé, tu vois. À Lyon, non, il y en a un peu, mais à Saint-Étienne. Je pense Saint que tu vois, si t'aimes bien la banlieue parisienne, tu dois bien aimer Santé, je crois. Bon... Ouais, je sais pas. Bref... Euh, je suis jamais allé à Saint-Etienne. Bon bref, sais. on va arrêter de taper sur la moitié du, de la France, hein, s'il vous plaît. Euh, couronne de Neptune pour un Par voilier. Par contre, si vous vivez à Bordeaux. <rire> <rire> ah, si vous avez voté Juppé, hein, on ne peut rien faire pour vous. Hein. <rire> si vous habitez en, à Bordeaux, euh, ah, je crois taille. que vous n'aimez pas trop les Parisiens. Franchement, franchement ça taille. Euh, ça, ça taille les, les Juppéistes, hein, c'est dur. Euh, bon, allez, Couronne de Neptune pour un voilier. Bon, voilà, c'est Neptune à Walpé. Mais Gaïa, n'a plus ah, tu ah. dis dé... ouais, Oui, bah, désolé, j'espère que tu n'as pas je, sais, je, je crois savoir, Briganiane, que tu n'as pas voté Juppé. Euh... <rire> du coup, du coup euh, courage à toi. Et bonne, bon, soirée, bonne en soirée, en tout cas, si tu ne reviens. À bientôt. Ouais, cœur. Et... Attends, j'envoie des cœurs. Comme euh, même. Ouais, moi, je dis des conneries et je tombe toujours juste. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça, il faut arrêter de dire des conneries, je pense. Euh, voilà. Allez, mou Adolphe Eric, Nodan Donald Trump, Kim, Qui, qui, qui y sont, mais il euh, y a encore des gens qui sont qui ont cette tête-là maintenant. Ah ouais, <rire> euh, Expédition Vega, ouais, c'est bien. Ok, bah, ils sont précis quand même. Ils s'ont précis, c'est grave. Hein. Ah des enfants. Mariage du roi Auguste, euh, Gustave V. Je sais pas pourquoi j'ai lu. Et de la reine Victoria. la reine Victoria, reine Victoria qui est très connue, je crois. C'est la, la, la reine euh, anglaise là, enfin la, celle qui est. Non, c'est Victoria de Suède. De Bad. Oui, c'est ça, elle est... appartient à la famille grand-ducale de Bade, qui est quoi, Bade Le euh, grand-duché de Bade. Ah oui, c'est un Je ne connais pas. Euh, le mariage, hein, encore, ça, ça doit être la... revers. le revers. revers. Ah, mais la face. Envers, revers, il y a écrit. Avers. Avers. Avers. Oh Je ne savais pas, l'avers de la médaille et le revers de la médaille. Mais mais du coup, on connaît l'expression revers de la médaille, mais pas la la verre. Waouh wow. Est-ce que vous saviez cette petite trivia de géo quoi Je dire. Trivia poursuite. Géoguesser, j'allais dire. Ce petit trivia de géoguesseur Qui n'a rien à voir. Bon. <rire> c'est dur, la ce fatigue. Soir, hein. La fatigue, la fatigue. Je pense qu'on on a fait le tour. C'est déjà bien parce qu'on ouais, voit. on a ah, de Mais c'est pas mal de voir des gravures de médailles. Je suis pour. Je suppose. Ah, on est. On a sauté de 200 ans là je crois. Hein. On est un peu plus tôt. Donc c'est la dernière artiste pour ce soir Oui ou... parce que j'ai trop chaud, je suis en train de die. D'accord. De toute façon on en aura fait 4, hein, c'est bien. Enfin, on apprend des trucs. Bah ouais, de ouf, non mais on apprend toujours des trucs un peu ici. Euh... Je connais trivia une streameuse... Euh... Trivia Little Bluel mais pas celui-là. N'hésite pas à mettre le lien aussi de Little Big well et euh, Trivia. C'est une nice streamuse aussi, je crois. mais je ne connais pas suffisamment euh, euh, euh, le, le, le, tout le Twitch. Hein, je suis désolé. Euh, je suis presque prêt. Si tu es motivé. Alors, je vais bailler un peu d'abord. Avec le micro ouvert, bien entendu, toujours baillé, le micro ouvert, oh, la flemme. Hein. Bien sûr. C'est son ancien pseudo. Ah, bah voilà. Euh, donc, du coup, elle était connue avant. Et euh, Little Big Bell a changé. Du coup, euh, ok. Bah, je, je connais du côté de Little Big one' ASMR baillement. Euh, exactement. Des euh, euh, alors, Maria Roll, qui s'appelle Maria Christina Roll, est née le 26 juillet 1801. Attends, les sourires, les et est morte le 5 juillet 1875. C'est une peintre suédoise. Elle est célèbre pour ses portraits de célébrités suédoises réalisés au cours du 1er quart je suis premier, du 1er premier 19e siècle. Donc euh, ça doit être ça, du premier quart ou du premier euh, demi-siècle, je ne sais pas. Ses peintures sont exposées au National Museum de Stockholm. La Bibliothèque royale de Suède possède une collection de 1800 portraits qu'elle a réalisés au cours de sa carrière. Elle a été membre de l'Académie royale des arts de Suède à partir de 1843 et une portraitiste officielle de la cour royale. 1823, euh... ouais, c'est beaucoup. Hein ouais. Après, quand tu es, quand es euh, en, dans une cour en général. Euh... Alors, Maria Roll née à Stockholm dans une famille aisée, mais tombe dans la pauvreté à la mort de ses parents en 1822. Elle tente de devenir gouvernante et apprend le dessin avec le graveur Christian Forcel. Euh, « Elle avait déjà eu un enseignement artistique avec le peintre Alexander Ambré. Elle apprend à réaliser rapidement des portraits réalistes à la mine de plomb et à la craie. Elle commence à réaliser des portraits de la famille Forcelle avec qui elle vit un temps. Ces portraits ont beaucoup de succès dans le milieu mondain et elle peut progressivement vivre pleinement de ses réalisations. Elle est largement, elle est largement employée pour, par ceux qui ne peuvent pas payer un portrait à l'huile. » Elle attire un grand nombre de Suédois célèbres de l'époque, essentiellement les aristocrates et les acteurs. Maria Roll outre... a ah, en outre peint à l'huile, mais la majorité de son travail est constitué de dessins à la mine de plomb et à la craie, comme vous avez dit le paragraphe de dessus. En 1843, Roll est nommée peintre à la cour. Elle étudie de 1843 à 1846 dans l'atelier de Léon Cognet. Après son retour, elle fonde son propre atelier à Bruckebergstork, à Stockholm. Au cours de ces dernières années, la photographie concurrence de plus en plus ses portraits dessinés. Elle meurt à Stockholm le 5 juillet 1875. Donc nous n'avons pas de, de date de première monstration, mais elle a été peintre à la cour. Donc du coup, on devrait la trouver quand même. Oui. 56 par an, soit plus de 1 par semaine. Euh, ouais Ouais, mais en même temps, tu vois, euh, faut, il, faut, il faut se mettre à la place des riches hein, dans, dans l'histoire. Euh, imagine, tu vas traîner avec ton pote riche qui a, un, euh, qui a, une, qui a une, qui est roi, euh, tu vois, tu vas prendre ta, ton petit thé. Euh, tu t'attends quand même à te faire tirer le portrait pour euh, garder des souvenirs de cette chose euh, en, le, en, en laissant le, le tableau, bien entendu, à cet endroit et pas en l'embarquant chez Watt. Tu peux faire un petit, petit euh, point d'exclamation euh, artiste. Les rois qui boivent du thé, c'est les pires, et un peu, euh, Du coup, euh, c'était un exemple, mais l'idée, c'est euh, que, voilà, c'est ça, c'est, en fait, tu es euh, payé à l'année, parce que c'est un peu l'idée de, de ça, en fait, quand tu es, es à la cour, tu es payé à l'année pour euh, faire photographe officiel de euh, la famille euh, qui te paye. C'est un peu l'idée. Imaginez... Ouais, mais aujourd'hui, ça n'existe plus, alors, on s'est fait carotte bah, disons que. Euh, <rire> disons qu'en la, la, la, qu soi, la tra la, le, le... je pense que ça peut exister. Ah mais si, photographe de, par le photographe de l'Elysée, par exemple. photographe de l'Elysée, ouais. Euh, comment s'appelle Soisic des Moissonnières, je sais pas quoi, un truc dans le style. Le de quelque chose, qui fait les, les portraits de, de l'enfer de Dante à, à l'Elysée, là. Euh, mais qui, euh, qui, en plus, utilise son propre compte mixta, Donc il y a un truc très spécifique, tu vois. Euh, Aujourd'hui, c'est comme une <rire> manager, un peu, ouais. L'enfer, t'es moins bien payé, je pense. Ouais, t'es clairement moins bien payé, d'ailleurs, t'es pris en stage, hein. Euh, en précisons eux... Euh, non, mais ouais, dans l'idée, c'est ça, c'est que t'es payé à l'année. Bon, après, t'étais pas, euh, je pense, payé incroyablement non plus, parce que as, tu devais être logé. Euh, non, mais surtout, ne regardez pas les, les photos, parce que c'est l'enfer, euh... Happiness manager Happiness manager, c'est l'enfer. Je pense que c'est le pire métier du monde. J'aimerais pas le faire, en tout cas, clairement. Happiness Manager ouais. bah, Arrête, c'est un peu clown, c'est un peu animateur je suis même pas, de je suis Club même pas sûr, Je suis même pas sûr, parce qu'en fait, tu, tu dois minimiser des actes constants d'exploitation. Pas du tout. Bah, tu bah, dois juste ambiancer à la, au moment où les gens ils rentrent dans coup, la boîte et c'est tout. Mais on a vu <rire> Surry to Burger You, avec la meuf qui fait la euh, ouais. l'Happiness euh, Manager au début, là, et qui dit ouais, euh, etc. Alors tout le monde est surexploité euh, ouais Mais ce maintenant, c'est un vrai métier ouais. qu'ils sont en train de redévelopper. Hein. Attention. Hein. Bref. Chargé euh... de la Happiness au travail. Imagine que t'es happiness manager de l'Elysée. <rire> je pense que ça s'appelle un dealer, mais je suis pas si sûr. <rire> je suis happiness manager de l'Elysée. Je suis en dépression. <rire> D'accord avec animateur Club Med, mélangé avec de la RH, gestion de conflit. Pas faux <rire> Pas faux. C'est l'enfer. Sauf que t'as pas de vrai de, de RH, bien entendu. On, on, on se sait, Petit Il y a pas de vrai RH. Demain soir, dans la salle de réfectoire, vous aurez une animation karaoké. <rire> on va vous faire gagner. <rire> ça parle de qui a le oh, chat je... qui est éternu, hein. Je vais vous dire un petit secret, juste un truc moi, qui m'a fait trop rigoler par rapport à ça. Attends, ça attention, hein, parce que est... quel est ton secret J'avais hein. assisté à une réunion. Et, euh, et les gens, ils disaient, oui, euh, il faut venir avec, euh, avec des événements et tout, il faut proposer des événements. Moi, dans ma tête, je me dis, un événement, c'est genre un truc euh, enfin, lourd, il enfin, ouais. faut travailler et tout. Et donc, on va à la réunion, puis il y avait plein de gens euh, de, qui faisaient des métiers différents dans un, un endroit euh, spécifique. Et euh, alors nous on a fait un événement pour Pâques, euh, donc en fait euh, ben c'était archi bien, euh, les gens quand ils rentraient au réfectoire, ils pouvaient euh, euh, parier sur le poids que faisait l'œuf en chocolat, et s'ils devinaient, et ben ils gagnaient l'œuf en chocolat, et j'étais comme oh, ça genre... Quoi En fait on est en 2022 Vraiment <rire> Oui Mais alors du coup, est ce que ça sera proposé au JO au moins Et ça c'était un événement où... L'événement de la cantine Alors moi j'ai fait un chamboule-tout avec la tête des, des, des la tête des employés. Non mais, faut, non mais tu peux pas en vouloir aussi non plus. De, tu vois, genre, les, les gens ont les idées qu'ils peuvent avoir. Euh, c'est dur des fois. Hein. Moi j'ai fait un événement l'autre jour, j'ai mis du poivre sur mes pattes pour leur donner du goût. Bon. Oui, c'est ça. Et moi je me disais... En fait, j'avais écouté ce que les gens ils disaient je me disais franchement, j'ai eu trois idées déjà mais tout est plus complexe que juste là ce qu'ils viennent de dire. Et du coup je suis sortie de la réunion et j'ai dit à la, la personne qui m'accompagnait, je dis, ah ouais en fait on, on va pas se prendre la tête. Hein. Franchement si c'est ça un événement, euh, <rire> c'est du micro, euh, de, de, ça n'a pas de sens. Bon, <rire> Baby Bell, bon courage pour le retour. Euh, parce qu'il n'y euh, a plus de connexion. J'ai train de regarder du côté de l'Angleterre peut-être que ça pourrait nous aider. Tu on fait beaucoup de... Euh... Ah, on a fini la page, déjà Ou je disais des bêtises avant qu'on ait fini. Non, on était déjà là, t'as déjà dit, ouais, on a rien trouvé. Ouais, c'est vrai. Si, on a dit qu'elle était peintre à la cour, mais... Euh... Oui, on a expliqué ce que c'était d'être peintre à la cour. Euh... Ah oui, après, on a dérivé, euh, déjà, ouais, c'est vrai. Bah euh... Regarde, en 43, en elle 43, a En été... 43, elle est peinte de la cour, elle fait des œuvres à euh, 4, c'est bon, 43. Hein. Ouais, bah allez, hein. Parce qu'elle faisait des dessins super connus, avant, hein, bon, quand même. Oh. On n'a pas vu ces Oui, -ce mais parce qu'on qu n'a pas encore rentré dans l'outil le, dans le, dans qui s'appelle la chronologie, euh, petit coquin. Euh, euh petit... le le excusez-moi, les noms se mélangent. Euh, le ah, mais souvent, <rire> c est... C est on, on oublie de regarder les œuvres, c'est vrai, mais. Que quand c'est moi. Vous le savez très bien, moi j'oublie tout le temps. Euh, on qu ah, a quelle date 43 43. Il n'y a pas beaucoup de dates en hein, 43. Bah non, parce que c'est un peu la, la D hein, quand même. Ça commence donc, à être compliqué. Ah ouais, c'est l'enfer. Moi, moi j'ai proposé de mettre des petites fleurs séchées sur les bureaux. Euh... Arrêtez euh, Pourquoi vous... Euh... Moi, je, moi je suis triste parce que tu vois, ça peut être des idées que les gens ils pensent être super bien et tout, mais c'est triste en fait, c'est genre ah oui. de se dire que euh, le monde du travail t'amène à, à avoir des idées qui ne sont pas Ah euh, oui, j'avais un autre truc aussi dans, dans cette même réunion, ils avaient dit... Euh... Alors, euh, donc tous les gens qui proposent des trucs sur l'immeuble, euh, en fait, vous pouvez vraiment euh, allez y hein, si vous voulez euh, proposer des événements, des trucs et tout, ça sera trop bien. Euh, par contre, euh, si ça peut être gratuit, parce qu'en <rire> fait, on a un budget, on a un budget pour budget faire l'animation <rire> du site pour l'année de 1000 euros. Je fais, ah ouais, d'accord, ah, les pour gars. Pour l'année. Ah ouais, c'est pire qu'une association. <rire> Même les associations, elles sont, mieux payées, enfin, elles sont mieux payées, elles ont plus de subventions, ah, ça m'avait wow. tué et je m'étais dit ouais wow, les gars euh, il faut être wow. ambitieux un peu quand même non mais après tu vois genre je peux comprendre hein, les gens ils, ils essayent de, de faire que du fric et, et pas penser à, à animer les trucs mais c'est ça le plus, plus gros problème en fait enfin un des plus gros problèmes après dans les entreprises maintenant ce que tu peux faire c'est faire genre tu vas faire des animer un atelier mais en fait tu fais participer les gens du coup en fait euh... Les gens de l'entreprise, du coup, eux, ils sont payés, tu vois, quand on C'est une technique. et du coup, toi, t'as pas besoin d'amener des employés. C'est ça, c'est une technique. Mais bon, toi, tu travailles quand même gratos, au final. Euh, je vois qu'il est quand même un peu, un peu plus tôt que d'habitude. Est-ce que, est que tu voudrais qu'on check euh, les vidéos EOR Oui, mais d'abord, on va regarder les œuvres. Non, mais je veux dire, avant. Bon, euh... Et il est plutôt que d'habitude avec toutes les digressions qu'on a faites, là Mais ouais, je sais pas, ah, 23h, a... tu vois, on a vraiment fini à 23h30. Hein. Ouais, mais c'est parce que les pages étaient courtes. Non, mais en, en ce moment, on va vite, hein. je, je précise. On va pas mettre du fric pour rendre les gens heureux. Déjà, Déjà qu'on qu on a pas. On a... Ouais, bah c'est ça, on, il faut payer le happiness manager. Merci pour cette blague euh, mm. qui, qui traverse tout Twitch, Wigan. Euh, ça, c'est cool. Ouais, mais il y a une salle de sport et puis il y a un baby-foot mm. aussi dans l'entreprise, donc. Euh, bon. Et, et, et attention, il y, y, y a des, des mini-golf aux toilettes. Qui mangent de la brioche. Oh là là. Ouh là là, ça cite, ça cite les, ça, ça cite les grands penseurs et pas du tout des tortionnaires de la France, hein, bien entendu. En plus, tu, comment t'as fait pour l'écrire comme ça avec cette? Typo ah, tu, vas, tu vas, chercher sur Twitter, euh, tu tapes Twitter bold par exemple et tu trouves Oh, il y a, y a, i -text, y a i text, permet d'écrire dans toutes les possibilités de. C'est génial, gare. je savais pas, je connaissais pas et ça. Et après non. tu écris euh, you plaboom. Euh, euh, You plaboom, euh, voilà. Et après tu fais euh, copier coller. Ouais, star. mais il y a pas beaucoup de choix là. Il n'y a pas la typo qu'elle a fait euh, petit con -canon. mais Non, mais tu peux en trouver d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Hein. censuré, si tu veux ici. Euh, Monospacey. Euh, tu vois, Et je vous l'envoie comme ça, vous avez tout. C'est pas un trigger. C'est juste moi, je savais pas qu'on pouvait faire ça. C'est en mode MSN euh, avec des couleurs et tout quoi. Ouais, c'est ça. Après, t'as la version portable direct. Qu'est-ce que je me prenais à la tête pour faire mes trucs sur, sur MSN, ouais, ouais, ouais, avec des couleurs, beau, hein. Clap, clap, clap. Le double soulignement pour dire euh, des choses et euh, que tout le monde soit bien, euh, tu vois. Pour, pour, pour, mais pour... c'est génial, ça Oui, ça, c'est les trucs que, qui est beaucoup utilisé sur Twitter, par exemple. Alors moi, je, je l'utilise pour Twitter, en général, mais, euh, ouais, il y a des trucs, hein. hmm, c'est magnifique. D'accord, d'accord, eh bien, je Voilà, voilà, voilà. La, la version barrée. Je chercherai, hein. Avec des smileys, ça fait l'enfer, hein, un peu, mais voilà. « This is... En plus, pourquoi c'est écrit « This is » et après un truc en français Je sais pas. Non, mais c'est « replacement », c'est en anglais, hein. « À défaire ».« This is » souligné. Ouais, parce que « c'est le nom. Is... Ah, ok. « À l'envers. » Bah oui, garde ça pour plus tard, parce que... Ça peut servir a... pour vos RS, hein, vous savez, le, le, le rapport Community Manager de vos happiness... Happiness euh, thérap... Manager c'est le film euh, ah, ouais, c'est le film euh, thérapie thérapie tout quoi j'ai moi j'ai développé pour happiness manager j'ai employé un, un, un, un psy, en fait ah mais je voulais eh, j'ai mis fait, un psy dans l'entreprise on a place. regardé pendant 15 ans mais en fait je vous ai pas montré le internet depuis tout à l'heure non si je vous jure attendez je vous montre hein, parce que on parlait de ça en fait lol on parlait de ça vous voyez ça donne ça en fait comme truc et après vous pouvez mettre tout ce que vous voulez euh, voilà ça peut si ça peut vous aider ah oh, ouais on parlait dans le vent quoi... Ouais, titi Ah... <rire> wow, ça s'il TWICE Si vous ne connaissez pas TWICE, euh, je vous conseille de taper TWICE dans YouTube et de faire euh, un Titi comme ça, et voilà c'est parti Voilà. On vient de faire la danse à deux j'ai toujours précisé... <rire> on est totalement matrixé <rire> à la fatigue ah oh my god, bon! Il, il ne fallait pas me filer un truc pareil, mais bien sûr! <rire> D'ailleurs, t'as vu comment je le lis? Je le lis comme, euh, comme si tu l'avais écrit en morse. Euh, bah, nous, on est un peu les bons plans, quoi. Si vous venez le, le jeudi soir, en plus de vous lire des ouais. pages, on vous donne des bons plans. <rire> 13, 13 bis et Nibler les bon tuyaux, comme on dit. Hein. Je vous mets la même musique un peu plus. Ah moi j'ai pas les liens comme ça, hein. ça c'est toi les liens et les bons plans, euh, vraiment c'est ça. D'ailleurs en moi, parlant moi, je suis de là bon que plan, pour dire allez on enchaîne. Parce que hier je me suis amusé avec. Euh, si vous aimez Dali, vous pouvez l'utiliser aussi avec crayon. Euh, la version euh, qui est plus simple, en, plus, en fait plus efficace aussi. Euh, mais euh, qui est en version euh, portable, hein, vous pouvez l'utiliser avec le portable quoi. Euh, voilà, et du coup euh, je vais chercher 12 vis. Euh, à Paris. Ah c'est ça, c'est ton truc. <rire> Il là. Paris. Et ça met 15 ans en plus. Mais non, sais. on va le laisser comme ça, tourner, tranquille. tranquille. Euh, donc on regarde les œuvres. Normalement c'est que des euh, crayons. Chose choses au crayon. Euh, des peint. Attends, je vais prendre grand, parce que moi je veux, je veux voir les portraits en grand, elle a l'air d'avoir un super regard euh, de okay. je vais te niquer euh, toi et toute ta famille, <rire> et ça fait très peur. Euh. Ouais, c'est rapide hein. Mais ça c'est imprimé, il euh, y a des points d'impression. Je vais devoir faire des tests. Ouais non mais hésite pas hein, hésite pas. Hein. <rire> Comme ça on voit ce qui marche aussi dans le, le Twitch chat, le chat de Twitch quoi. Ouais. Ah, c'est pas incroyable. On sait les portraits de... Mais qu'est-ce que c'est que ça qu -ce mais... Qu'est-ce qui se passe avec ça Ça, c'est vraiment les trucs pour pouvoir éviter de... de se faire... Euh, de se faire euh, racker, là, à l'ami, Ah, regarde, il euh, y a un truc dans les yeux, hein. Ouais, elle sait pas trop faire les yeux, je crois, hein. elle fait des yeux pareils à tout le monde. Non, Jacob. Les... les hommes ont les yeux morts. Oh, on dirait qu'il y a des zooms sur des sur des manuels scolaires, en fait. Ouais, c'est ça. Après, mmh. ils ont un manuel scolaire des années 80. Hein. Wow, belle coupe. Belle coupe. GG. GG la coupe. Bon, je pense qu'on a compris... Euh... On a compris le bail. Ok, est-ce que 12 bis est à Paris Pas encore. Bah, et la... c'est à 100, parce bah Oui, que... ça, ça augmente, hein. Oui, mais ça va que jusqu'à 100 Non, ça va plus. Ah. C'est pas fini, j'ai dit. Ok. Bon, bah voilà. Est-ce que vous voulez qu'on check vite fait Aware, du coup Ouais, pour voir s'il y a des nouvelles petites vidéos. Alors, rappelez-vous, hein, Aware, c'est ce qui nous permet aussi, si jamais vous avez besoin, de pouvoir trouver des des, des, des dates, des noms, des, des actes, autri des, act des autrices. Des. Euh, je sais jamais où trouver le truc. Euh, des, euh, des personnes qui. Euh, on n'a pas encore trouvé dans Wikipédia, par exemple, ou ce genre de choses-là, quoi. Euh, voilà. Si jamais on n'a pas le nom, la date, euh, s'il y a besoin de plus de détails, ce genre de truc-là. Enfin, euh, le nom, là, en général. Mais... C'est de découvrir, en général, je crois, non mm. Voilà, série animée Mais je pense qu'on les a déjà tous regardées. Oui, mais... il y a des trucs qu'on n'a pas, mais y a les noms, en fait, euh, on ne les a pas encore découvert. Donc. Euh... Pas, par exemple Barbara et Puert, Ça, euh, on l'a fait. Euh, Suzanne Valando on l'a fait. Barbara et Puert, on a regardé. Bah, je cinq, crois. 5 mai. Ah, peut-être pas, hein. Bon bref, Marie-Vassiliev, Frida Kahlo. Je l'ai ouvert, hein, au cas où. Bah, euh, mais, euh, Julia ah, Margaret, oui, on, bah, elle, on l'a jamais fait, oui. encore. Rosa Bonnet, on l'a fait. Louise Bourgeois, on l'a fait. Arsilla de, de Hamar, on l'a fait. Gustave euh, Sauvage. Dora Concharova, on l'a pas faite, mais je crois qu'on l'a pas découverte encore. Euh, Annie Albers non plus, Ilma Afrin, si, et Camille Claudel, si. Bah oui, Donc Barbara et Ford, pour moi, on l'a faite, et je crois qu'on l'a déjà, notre... déjà mis dans notre freeze, hein, je crois. Ah bah regarde, si on fait un... une démonstration de comment on cherche dans le frère -morpède. Ok, ok, ok. Hein. Je vais chercher le Framapad. Hein. Donc euh, voilà. Je suis dans le Frama actuellement. Euh, je l'ai ouvert en double. Euh, C'est possible que euh, ça prenne plus de temps. Voilà. Il euh, y a un délai de Je fais CTRL F. Euh, Baba la Forte. On l'a fait. Épisode 18. L'épisode 18 de la saison 1. Et eh ben alors Et bah, voilà. Regardez. Donc là, euh, ça ressemble à ça le Frama. Hein. Beaucoup, beaucoup de noms. Et si jamais il y a un problème de, de, de date, nous avons ce petit de, de symbole qui nous dit nous n'avons pas la date de monstration. Voilà. Euh, et ensuite, voilà, on a les dates maintenant Depuis euh, quelques épisodes Et on va essayer de, les ré de récupérer Toutes les dates qu'on avait déjà remplies euh, C'est pas très compliqué en soi, hein. on a une chronologie euh, à côté Voilà, voilà, donc Barbara forte je pense qu'on l'a Déjà faite, est-ce que 12 bis c'est à Paris euh, 12 bis c'est à c'est pas ouf, hein, 12 bis Pas hein. ouf oh. Écoutez, le temps de se préparer, je vous propose juste que je qu'on fasse une toute petite pause histoire oui. qu'on aille aux toilettes, chercher de l'eau, etc. Euh, et on revient juste après. Je vous laisse sur la frise euh, uniquement, euh, un peu se soulager les pieds aussi parce qu'on est un peu assis. Euh, voilà, voilà. On revient d'ici deux minutes. Hein. À tout de suite. Rebonjour, euh, ça va T'es bien posé Oui. Ok. Alors du coup, euh, je vais baisser le son. Il faut que je baisse le son. Euh, tu n'auras pas de son. Par contre, tu te rappelles de ça Oui. Bon, du coup, je vais te partager le, le casque. Le casque. Ah, oh, j'ai fermé VLC. Oh, j'aurais pas dû. Euh, Attends, deux minutes. Hop. Tiens. Et je vais vous montrer, du coup, ce qu'on va regarder, donc, la vidéo de Where petite et grande histoire de... Petite histoire de grands artistes, Barbara fois qu'on n'a apparemment pas vu Donc, euh, c'est parti. J'enlève le U de... Automude. Alors, après, je non On sent... Ouais, on sent fourreux. Euh, C'était Automude, et je l'ai J'ai pu le transformer. Alors, pour le son de, de la vidéo, je vais vérifier que vous entendez bien. Dites-moi si tout va bien. Euh, voilà. Alors, faut monter un peu le son. J'ai vu tout de suite. Euh, voilà. Est-ce que toi, tu l'entends bien, toi J'ai pas... entendu très loin. N'hésitez pas à nous dire s'il faut monter le Pour son. ma me maison, Nous sommes dans le sud de l'Angleterre, en Cognouaille, dans le jardin possible. de l'une des plus grandes sculptrices anglaises du XXe siècle. Barbara Hepworth. Elle s'y est installée avec sa famille en 1939, quand elle avait 36 ans et y a vécu toute sa vie. C'est son lieu pour créer. Elle observe pendant des heures la nature qui l'entoure et y puise son inspiration. Des vagues, des coquillages, des collines, des arbres se retrouvent dans ses œuvres. Barbara Hepworth, issue d'un milieu modeste, fait ses études à la Leeds School of Art puis au Royal College of Art de Londres qui dispense alors un enseignement selon la tradition du 19e siècle. Barbara Hepworth pratique la taille directe. Elle travaille directement la matière avec un marteau. À partir d'un bloc de pierre ou de bois, elle retire de la matière et au fur et à mesure fait apparaître une forme. Pour elle, le bruit des outils sur le bois sur la pierre, et comme le rythme du cœur qui bat. Mais c'est en Italie, à Rome, où elle rejoint un autre grand sculpteur, Henri Mour, qu'elle apprend à travailler de marbre, elle est l'élève du grand sculpteur Ardini. Elle travaille toutes sortes de pierres et toutes sortes de bois pour lesquels elle a une grande passion. Tech, Ébène, sycomore, acajou, séquoia, bois de Birmanie, bois de rose. Avec uh, des matières naturelles, elle crée des œuvres abstraites, mais qui ressemblent à des formes de la nature. Au départ, elle n'aime pas tellement travailler le plâtre. Pour elle, ce n'est pas une matière intéressante. Puis, quand le succès grandit, ses galeries lui demandent de fournir plus d'œuvres. Elle fait alors des moulages pour reproduire plusieurs fois la même œuvre. Et pour les faire en bronze, elles sont aussi moins fragiles. C'est tout bien expliqué, hein, toujours. Ouais, C'est hein. trop bien. Alors là, le métal en fusion prend la place de la cire. C'est dommage qu'il n'ait pas mis en voie, par contre. Voici notre sculpture mise dans un espace public. Au début de la sa carrière, de. elle fait plutôt des petites pièces, par exemple des animaux, comme ces colons qui ont déjà une forme Je crois qu'ils vont le, le mettre dans le moule. Oui. Avec le feu de la feuille. Elle, elle fait en... ensuite des grands formats, comme ces bien sculptures bien le en le bois ou en pierre qui font penser à des menhirs. Dans l'entre-deux-guerres dans les années 30, elle rejoint le mouvement Abstraction-Création qui s'engage à défendre la liberté de création et l'abstraction. À Paris, elle rencontre d'autres grands artistes de l'époque, le sculpteur Constantin Brancuzzi, le sculpteur Alberto Giacometti. Son travail se démarque de ses autres camarades artistes. Elle fait beaucoup de sculptures avec des trous comme celle que tu peux voir ici. Pour elle, c'est une façon de montrer aussi bien l'intérieur que l'extérieur de la sculpture. Cela permet aussi de laisser passer la lumière au travers de ces blocs de pierre, de bois ou de métal. Les œuvres changent ainsi d'aspect au cours de la journée et des saisons. Ces sculptures ont inspiré le travail du sculpteur Henri Moore. Regarde cette œuvre en bois avec de l'espace à l'intérieur qu'elle a peint en reproduisant la craquelure de la pierre. Elle veut donner cette impression que l'on touche la sculpture comme on touche la nature. Elle souhaite que ses œuvres ne soient pas seulement vues, mais aussi ressenties. Elle réalise aussi des sculptures qui assemblent plusieurs formes séparées. Regarde ces sculptures avec les personnages et les formes qui s'emboîtent les unes dans les autres. On dirait un groupe de personnages qui jouent ensemble. Barbara Hepworth est très célèbre de son vivant. Deux ans après Henri Moore, elle représente en 1950 la sculpture anglaise à la Biennale de Venise. C'était mal mais écrit, il y avait marqué non oui. Je jure que si. Attendez, on peut revenir juste en arrière, trois secondes Tu peux voir ses œuvres dans son atelier de Saint-Yves, Conformément à la Henri Moore, elle représente en 1950 la sculpture anglaise à la Biennale de Venise. Tu peux voir ses œuvres dans son atelier de Saint-Yves. Conformément à sa volonté, le lieu devient, un an après sa mort en 1975, le musée Barbara Hepworth, extension de la Tate Gallery depuis 1980. Au Hepworth Wakefield, ouvert en 2011, dans sa ville natale. Et aussi Tate Modern, Tate Britain, Heikan Open Air Museum au Japon, Moma, en France, en France, il y a peu d'œuvres d'elle, mais le musée Rodin lui a consacré une magnifique exposition bah... en 2020. Il bah... ne en pas dans les collections publiques françaises. Ah, vraiment, je... je suis un peu deg en hein, musée Rodin. Vous ne connaissez pas les bails de Rodin, euh, je vous invite à aller euh, checker. Bon, je regardais qui ont qui en live, mais euh, voilà. Euh, on... C'est la fin de l'anti-stream, mais euh, j'imagine que euh, c'est pas grave. Il trop... enfin, moi, j'ai pas grand monde à vous proposer là, sur le coup. Euh, du coup, j'imagine que ça va être mieux aiguillé là-bas. Euh, si ça vous dérange pas, on va aller voir. Sinon, il y a ni Dieu ni Maître, hein, une histoire de l'anarchisme qui est un truc à voir, je pense, si vous voulez avoir euh, des avis critiques en plus du chat sur un, un bon truc. Euh, voilà, je lance le raid et on verra. Il y a un problème avec Rodin, bah... Mmh, C'est un peu un trigger Rodin, hein. y a, Oui, il y a eu un trigger Rodin pendant longtemps, ce qui est devenu l'avertissement, euh, qui est aussi devenu le trigger euh, Picasso. Je t'invite à, à regarder euh, Clem lelu euh, sur la chaîne... Euh... Ah non, il n'y a pas, le sur replay, si, replay de... C'est juste qu'on n'a pas, pas encore, on a pas encore euh, travaillé la, la description de tu ça. Sais. Le replay du hors-série sur euh, Camille Claudel, et tu verras, euh, tu comprendras peut-être un peu mieux le, le problème voilà. avec Rodin. Voilà, y a, y a, y a, ça, ça peut être euh, compliqué à regarder cet épisode aussi. Euh, C'est du coup, il y a du trigger en running sur euh, euh, bah, beaucoup de choses mm. euh, violence sexuelle potentielle, psy, psychologique, euh, potentielle sûre même, euh, psychologique sûre, mm. et euh, en, en prise, manipulation de la part de Roland entre autres. Euh, voilà. Et de son ref aussi à Kamekodesh, je crois. De sa famille ouais, en général. Ouais, à regarder. Et, et voilà, il y, a, mais... il y a toujours, la, il y a toujours Odin du coup. Oui. Okay. En tout cas, ben merci euh, d'avoir suivi. C'était cool. C'est toujours cool quand on peut euh, rigoler et vous lire, euh, lire vos bêtises dans le chat. Ouais, ça, merci. ça, ça nous aide à, à à ce que le temps soit un peu plus long euh, et à être de bonne humeur et réveillé. Oui, vrai. Donc euh, merci beaucoup. Et, et, euh... Euh, et en plus, oui, avec les, les sujets du, de, de, la, de la journée, là, c'était compliqué. Hein. Oui. Et... Euh, bah, bah... C'est fini. Au revoir.